Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach roulis, 25e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec un retard. Il est vrai qu'on avait annoncé l'émission pour 17h30, mais il se trouve que je suis la raison de ce retard. Ce n'est pas de la faute de Joël, même si certains le pensaient dans le chat. La raison est simple, j'étais chez le coiffeur. Voilà. Euh, je voulais vous proposer un crâne de compète et on le voit, regardez, il est brillant, luisant là, c'est magnifique, ça me va bien. Donc j'ai préféré prendre un petit peu de retard et venir dans de bonnes conditions plutôt que d'être avec une casquette ou un autre couvre-chef ou une coupe horrible où vous auriez parlé pendant une heure et demie de ma calvicie. Ça va ou quoi Tranquille, allez, Je vous vois dans le chat, 25 minutes de retard admirant. Habituellement il y a zéro retard, donc vous pouvez, je pense, m'accorder celle-ci. On est heureux de vous retrouver, 25e épisode encore une fois. La saison est encore longue, je suis en train de, de préparer des choses. Je vais vous parler notamment des invités des prochaines semaines. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir, normalement, ça devrait le faire, d'aller à Berlin pour faire Zach libre avec Niski. Alors celle-ci, soit elle sera en live, soit pas en live, mais... Euh... Soit on la préenregistrera et après avec un peu de montage et on vous la diffusera, mais tu connais, bref, Zaccorlib avec Niski, ça sera très cool. Dans deux semaines, j'aurai le plaisir de recevoir Alpha Cast en live. Le 26, les frérots de Hit Zero devront également jouer un petit peu le jeu et ensuite tu connais 3 mai et compagnie, on est en train de voir. Il y a aussi des gens qui sont, il n'y a pas de date précise mais ils sont dans, dans, dans la nacelle, ils sont chauds pour, pour venir. Donc je suis également très content de pouvoir vous dire qu'il y a Cyprien hein, qui devrait également venir euh, d'ici la fin de saison et masqué, lui masqué, ah ouais. lui masqué, ce sera sûr, j'en ai parlé avec lui, il est vraiment bouillant et tout, donc euh, voilà pour le programme, encore une fois, si vous avez d'autres noms, si vous voulez voir des mecs passer, bah, n'hésitez pas, des mecs ou des meufs d'ailleurs, c'est vrai que je dis beaucoup des mecs. Tu euh... avoir des problèmes avec Combini, toi. Euh, gros, Joël, il y a Combini qui va faire une analyse des invités à Ils vont voir qu'à 90% d'hommes, je... Eh, je suis dans la merde, là. Exactement. Et aujourd'hui, vous le saviez, c'est le deuxième épisode du Zakarolib avec Joël, après le premier que nous avons fait en 2019, un premier épisode qui est parti en freestyle, d'ailleurs, je tiens à le dire, mais ça, on en reparlera pas de souci, vous l'avez compris et vous étiez très hypé en plus par cet épisode. Je le suis également parce que c'est quelqu'un que je connais bien, dont je suis proche. Donc c'est toujours un épisode plus agréable quand c'est dans ces conditions. Bonjour Joël, comment vas-tu le frérot Au oh top, au oh top. D'ailleurs, il faut préciser, pour le premier épisode, tu m'avais contacté à 3h du matin. Ouais. Parce que tu t'es pris, euh, je crois c'était Hugo décrypt qui devait ouais. venir. Ouais. Qui t'avait mis une crampe et au dernier moment, t'as dit, ah, s'il te plaît, viens. J'ai dit, mais j'ai rien à raconter, moi. Je suis venu, j'ai parlé de j'ai raconté plein de choses des dettes des trucs des créances des machins et on est parti on a fait un, on a plié un classique comme Diroff hey, on l'avait fait en plus après un tournage après ouais, un tournage attends, avec, je, Amine. avec Amine et tout ouais, ouais, ouais, un ouais, petit ouais. micro trop tard qu'on était allé faire à Châtelet c'était assez drôle c'est lourd et là après on a fait quelque chose de bien quoi ça va tout va bien ouais moi au top hein, je viens d'une game de League of Legends j'en ai perdu deux j'en ai gagné une T'étais sur MGG cet après-midi ouais MGG j'étais au moins un donc c'est pour ça que ceux qui m'ont vu sur Twitter j'étais arrivé en avance parce que je suis dans le même bâtiment que lui voilà. c'est ça c'est ça alors que moi je venais de Lyon et tout j'ai fait petit petit ouais, crochet chez le coiffeur même le coiffeur je sais pas tu il n'y a, pas, gros chose, y a pas beaucoup de choses sur le caillou, tu vois. Et, et, et, tu vois. et il arrive en retard. Imagine s'il avait des cheveux longs. C'est pour, pour la barbe aussi, tu vois. Il d'être ah, okay, vraiment ouais, un petit peu. Voilà, elle n'est pas, pas tressée, mais c'est pour la moustache, tu vois. Ouais. Elle est jolie et tout. Tu es là avec tes bouteilles d'eau, ça t'a permis de manger, etc. Mes ouais. biscuits, trop, toutes sortes de trucs. Mais comme il y a des marques à filles, je ne veux pas les mettre en avant. Il <rire> faut payer si tu veux être mis en avant par moi. C'est comme ça que ça se passe. J'aime <rire> toujours cette mentalité. T'es venu avec un peu de drip. Hein. Très joli ce que tu as au poignet, hein. je tiens à le dire. Ouais, c'est ma copine qui l'a acheté. Eh ben c euh, voilà Très bon goût, hein. la, la, la BAC a très bon goût, on voit que dans le chat ils, sont, ils rigolent bien 30 minutes de retard pour un crâne lisse. oui exactement, on essaye de faire au mieux, hein. vous savez c'est pas toujours facile. Joël, c'est le deuxième épisode, donc c'est pas la première fois que j'en sois quelqu'un de deux fois, ouais. mais euh, vu qu'il y a souvent des mecs qui soit l'ont regardé, ne se rappellent pas voir, ou peut-être pas regardé le premier épisode, on va quand même... Faire un petit peu de base pour en apprendre ah ouais. un petit peu de toi, Bien sûr. et ensuite on reprendra du 2019, donc quand tu étais venu, c'était l'époque Radio Sexe, à maintenant. Donc il s'est okay. passé trois ans, il y a eu même. beaucoup de choses, tu ouais. vois, donc est, ça va être très intéressant d'en parler. Donc je vais faire un classique, c'est ce que je fais toujours dans un corps libre. Ouais. Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours sco scolaire C'est une manière de savoir un peu plus sur toi. C'est à toi, monsieur. Alors moi, c'est Joël Digbe, né, né 9 janvier 1990 à Paris euh, 10e. Alors je suis multicasquette, euh, multifonction, multi créateur de contenu, euh, caster, caster pour les compétitions euh, sur FIFA, Provision Soccer, ce sont mes jeux de euh, référence, les jeux où j'étais un peu révélé, euh, bah, chroniqueur pour MGG, MGG euh, dans la quotidienne euh, occasionnellement et dans le Magisport, et euh, CEO d'une structure e-sport qui est en train de casser la gueule de toute l'Europe. Voilà. <rire> Il faut dire les termes dès le début, comme ça vous êtes dans le bain. Donc moi mon parcours scolaire est un peu bizarre, parce que comme je t'avais dit dans la première partie, tout allait bien jusqu'à la terminale. Après euh, la terminale, moi, je voulais être monteur. Ça peut paraître bizarre, je voulais être monteur. Et euh, les écoles de graphisme et de montage, ça coûtait une blinde. Donc moi, je me suis dit, j'avais la flemme de, de, de... Faire un prêt. Va, ouais. de, de faire un prêt, de potentiellement endetter mes parents et d'échouer. Donc je suis allé à la fac. Je me retrouve à la fac. À la fac, je trouve ça pété. En fait, il n'y a rien qui me plaît et... J'avais rien à faire. C'était une fac de quoi euh, j'ai fait euh, éco-gestion, je suis resté même pas un mois et ensuite j'ai fait euh, AU, AES, c'était euh, tout ce qui était euh, marketing, toutes les conneries comme ça. Mais je suis pas resté, euh, je, genre je m'étais inscrit et après euh, au bout d'une semaine j'y allais plus. C'était quoi C'était le sérieux que ça demandait, un petit peu l'autogestion J'y étais allé parce qu'il fallait aller à l'école, tu vois, mais j'avais. En fait j'y étais allé parce que mes potes y étaient. Okay, ouais. Moi sinon je voulais aller et rapidement, euh... donc rapidement on part dans le chaos. Et euh, le truc qui me sort définitivement de l'école, et les gens rigolent, mais c'est vraiment vrai. C'est un jeu qui que tu joues beaucoup, c'est un jeu qui s'appelle Football Manager. À partir de ce moment-là, ma vie bascule. C'est-à-dire que, au début, bah déjà j'ai commencé Football Manager, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, ça s'appelait euh, Championship Manager. J'ai commencé le jeu à 8 ans. 8-9 ans, mon premier ordinateur, je jouais à Championship Manager. Euh, J'entraînais je, l'OM, à l'époque, il, il y avait Robert Pires, ah, euh, oui. c'était Robert Pires, Jocelyn Gourvennec, euh, le meilleur attaquant du jeu, c'était Thierry Henry qui était à la Juventus. Tu vois, des trucs comme ça, j'ai commencé sur ce jeu-là. Là, là, tu parles de 98, 99. Oui, mais en enfin. fait, c'est pour te dire que ce jeu m'a suivi de mes 8 ans jusqu'à... Euh, J'ai arrêté de jouer l'année dernière, tu vois. Et euh, j'avais 18, 19 ans, je jouais tout le temps à Football Manager, c'est-à-dire que j'étais un drogué. Je commençais euh, peut-être mes games à, je sais pas, 14h, et j'arrêtais à 5h du matin. Et tous les jours, je faisais ça, tous les soirs, Donc j'étais un peu décalé, j'arrêtais les cours, j'arrêtais les cours. Et euh, au bout de 2 ans, ma mère me dit, 2-3 ans de, de chômage, <rire> ma mère me dit, bon mec, t'es gentil mais tu manges un peu tout, il va falloir aller faire de l'oseille. Je sais pas. T'étais déjà un grand gaillard, tu mais la dalle un peu. Compris. Ouais, mais ma mère elle, me... elle, ma mère, elle me protège, tu vois. Elle... Je sentais que, ouais, j'étais un peu en poids. Mais tant qu'il n'y a dit rien, pff, je vois football manager. Quand je vois football manager, tu vois, j'étais là, je gérais mon club et tout, j'étais déjà vers Arsenal. Tu sais, l'époque de Ron Van Persie, Carlos Vela et tout. Et des fois ma mère est venait avec l'assiette Donc moi tu vois j'avais une vraie vie de coach <rire> <rire> J'avais une vraie vie de coach Tu le moment où tu sais que foncièrement peut-être tu déranges un petit peu Mais, mais... Ouais, tu Dès sais qu'il y qu a des non-dits Il y a dérange, mais... des non-dits Mais des fois il y a des scènes quand, as tes... quand tu vis chez tes parents c'est gênant C'est quand euh, tu as fini ta saison de manager à 5 h du matin <rire> Et as faim, tu vois ton vent de gargouille, as faim Tu vois dans la cuisine et tu croises ta mère qui, qui est sapée pour aller au taf Et toi t'as un caleçon, elle te regarde, regarde elle... Et là, tu te dis, putain, la pauvre, elle va charbonner alors que moi, je vais juste, je sais pas, prendre du minute -mètre, là et je retourne dans ma chambre, tu vois. Donc, t'avais des situations un peu, un peu gênantes. Et là, derrière, j'ai commencé à travailler. Donc, euh, j'ai commencé à faire des tafs un peu random. J'étais maître chien. Quoi J'étais maître chien. Tu l'avais dit dans la première, ça Non, mais non. <rire> mais je l'ai dit dans la Josserie, je crois. <rire> moi, mon, mon premier taf, <rire> je rig... non, mais je rigole pas, mon premier taf, enfin, moi, ouais, c'était mon premier taf, j'étais maître chien. C'est euh, été 2019, c'est l'été où. Yoann Gourcuff passe de Bordeaux à Lyon. Ok, était 2009. Était 2009, oui, était 2009. Je m'en rappelle très bien parce que euh, vu que quand t'es maître c'est es, des vacations de genre. Euh, je crois que c'était 8h, 8-9h. Et en gros, euh, donc comme je m'ennuyais, j'écoutais pas l'after pendant 3-4 jours. Et en fait, je... Écoutez, tu rattrapais tout d'un coup. Et je rattrapais tout d'un coup. Je faisais ça. Et en fait, à l'époque, j'avais, tu sais, les iPods. Tu sais, c'est ancien, les iPods. J'avais un iPod et je mettais des films, je mettais des albums, eh, eh, L'iPod eh, nano, puis l'iPod juste après, celui qui était long, là comme ça, rectangulaire. Moi, j'avais le balèze. Oh non, le gros, là Moi, j'avais le balèze. Mais, <rire> mais attends, il y avait un écran. mais Moi, j'avais le balèze. Je me souviens, je l'avais... Moi, je tiens à dire que ces petits iPod rectangulaires.. Non, ils envoyaient. Ils envoyaient en de en avec des petites couleurs vert-pomme, violet, violet, bleu, bleu, ouais, c'était ça. Et euh, donc, euh, je, je faisais mes vacances. Mais en fait, c'était vraiment au, au black. Quoi. Ça consistait à quoi, maître chien En gros, euh, j'étais ici, Val-de-Seine, dans un, un espèce de complexe et tout, et la nuit, je devais surveiller. Parce que tu avais souvent des mecs, tu euh, sais, c'était des bureaux. C'est un peu comme dire tu vois, les gens laissent leurs, leurs ordi, leurs consoles, et toi, tu dois vérifier que. Il y a des choses de valeur, quoi. Les choses de valeur ne bougent pas. Donc, moi, j'avais mon chien un peu à son âme, Adria, et euh, j'étais avec elle et tout. Et en fait, c'était déjà un peu stressant parce que euh, bah, mon chien était un peu euh, une victime. Ok. Et moi, j'avais peur aussi. D'accord. <rire> donc, donc le, le duo qui donc est super. Si jamais un mec ouais. venait, on allait on a fuir à deux, tu vois. Et euh, j'ai commencé par ça, j'ai fait euh, mettre chien, ensuite mais vu que c'était au black c'était un peu compliqué d'être payé, je te jure que vu que c'est au black, t'es pas payé par virement, c'était des mecs qui t'envoyaient, qui te mettaient de l'argent dans une enveloppe. Ouais, c'était ouais, et... galère de ouf, ils mettaient trop de temps à me payer. Et ma première pêche, je me souviens, j'avais acheté, euh, acheté euh, des saps chez H&M, je m'étais acheté que des saps. J'ai acheté des saps chez H&M, j'ai acheté des kawasaki, tu te rappelles des kawasaki oh oui, oui, oui, avec a, des Kawsaki. Époque Kawsaki, fait you et tout. J'ai ouais, acheté ça et dans mon quartier j'étais le roi. J'étais trop frais et tout. J'achetais des, j'allais au McDo, je payais des trucs mes potes et tout, mais ça a duré un temps. Ensuite, il euh, y a eu l'époque McDo que j'avais raconté dans la première partie. Ouais. J'ai bossé en manutention, tu sais, faire des cartons, des palettes, des trucs, des machins et tout. Vendre à Châtelet. Non, moi c'est pas, moi, pas à Châtelet. Vendre dans une boutique de vêtements. Boutique de vêtements. à Gémeaux. Voilà, Gémeaux, Créteil, Pompadour. J'ai fait euh, 2013. D'ailleurs, je me souviens, je crois, je sais pas si j'ai raconté l'anecdote, j'étais au bout du rouleau. J'étais endetté, j'avais plus à manger. Et en fait, quand je voulais manger, je devais aller chez mon père à Paris 18e, ouais. il me faisait à manger et je rentrais chez moi. Et tu sais, j'avais pas de transport pour, euh, pour tout le temps y aller. Pour faire Créteil 18e, puis 18e chez toi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, il savait pas de thune, tu vois. Donc, à chaque fois, j'étais obligé de sauter, de frauder et tout. Et je ne verrai jamais euh, le jour, ça paraît bizarre, hein, mais juste avoir un CD, c'était trop heureux. Le jour où on m'appelle pour euh, bah que je suis pris pour le CDI pour vendre des vêtements, la veille il y avait euh, PSG Barcelone. Je sais pas si tu te rappelles de ce match-là. Le, le Barça jouait avec un maillot orange orange soda bizarre. Le, de le, partout. Ouais, ouais le, Comment ça s'appelle La passe décisive de Daniel de Daniel Alves. Alves C'était ce jour-là. Le lendemain, j'étais trop content, j'étais trop refait parce que moi à ce moment-là, je me dis Ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir manger, je vais pouvoir vivre, faire mes trucs. Donc j'ai fait. Parce que genre, je crois que l'avais raconté la première partie. Parce qu'en fait, j'ai pas hey, Franchement, il n'y a pas de souci. Même les personnes qui ont écouté à la troisième partie il y a trois ans, elles ne se rappellent pas dans tous les détails. c'est ouais, es, pour te faire du contenu, pour faire marcher tes ans. Ah, elles sont chez le stream. De quoi les, anciennes, les anciennes vidéos. Ouais. Ah, on s'en fout, on va tout raconter ici. <rire> Regardez <rire> plus la vidéo chez le stream, on s'en fout. Regardez ici, vous avez. Regardez une... tout, il y a tout. À... En plus, Joël, franchement, nos stress, c'est le début d'émission. Ouais, ouais. Si tu te répètes un peu, c'est pas grave parce que de toute façon, après, genre les 90%, ce sera du non-dit parce que oh, ce sera les Ouais, parce qu'après, on va faire la. Donc t'inquiète, on voit un peu du début histoire je que, que les gens recontextualisent. On l'origine la, la, la, story. Voilà, exactement. Donc ensuite, je fais 4 h ça se passe bien et tout. Mais au bout d'un moment, moi, j'arrive sur Twitter. J'arrive sur Twitter en 2011 et je me fais ban. Je me fais pas parce que j'insultais les gens, je parlais trop mal. Mais j'étais petit, j'ai 32 ans, j'avais 21. Et tu sais quand mais, tu... Mais toi, je sais que tu un petit con de JVC aussi. Mais, ouais bah ça c'est le truc, les gens ne savent pas. J'étais un, un mec du 18-25. <rire> les gens ne savent pas, j'étais un mec du 18-25. C'était l'un des vôtres. Hein. Euh, des mais vous, le truc c'est que moi j'étais un... J'étais arrivé à très très tôt, j'étais arrivé, j'avais 15-16 ans. sur le, J'étais sur le forum et tout. De, de 16 ans jusqu'à peut-être 19-20 ans. Et ensuite, je suis revenu 20-21 et après, je suis reparti. Donc, j'étais un peu un fouteur de merde. J'avais une pépé à l'époque, c'était euh, Gripsou le clown. Mais t'es un gamin. Et, ouais, <rire> non, mais pour pas que les gens me reconnaissent. Donc, j'étais trop... Hein. J'étais un troll. J'étais un troll. Tu vois, les gens que t'aiment pas, que tu bloques et tout. C'était moi. <rire> Donc, je, je me fais ban. <rire> dis de cette manière. Je me fais ban. Je reviens en 2012. Pourquoi je suis revenu Tu vas rigoler. 2012. Je crois. Que... Bah, bref, on s'en fout la première partie. Je reviens pendant l'euro. L'euro... T'as Samir Nasri qui avait fait, fait, fait chute à un journaliste et moi je voulais trop savoir euh, pourquoi l'histoire et carrément je voulais parler avec lui parce que les gens ne savent pas, à l'époque, les grandes stars, tu pouvais parler avec eux euh, normal euh, sur Twitter donc moi je reviens, euh, je, je... donc j'essaie de le mentionner, bon il m'a jamais répondu, tant pis, mais je l'ai vu, vu en vrai je l'ai vu il y a ré récemment au Vélodrome et tout, je vais parler vite fait et tout, trop content. Et tu l'as dit pour le chute Non, je ne vais pas raconter, juste on a parlé du mode de l'OM et tout, je l'avais vu. Mais tu sais ou... qu'il y a plein de personnes qui ont commencé Twitter euh, comme ça, genre en se disant, vas-y, au pire, je peux envoyer une mention. Bon, même si ça répondait pas ouais. 95% du temps, tu te disais au moins qu'il y avait une chance que Moi, y a un truc. Quoi. favorite les mmh. plus quoi, tu vois. Tu entre à l'époque, entre Facebook et Twitter, c'est deux mondes différents. Facebook, au bout d'un moment, tu es avec tes, tes potes de ton quartier, tu es, euh, es avec tes collègues, tu es avec tes... Alors que Twitter, c'était le monde ouvert, c'était la première fois. Waouh, tu peux parler avec des gens que tu connais pas. Il y avait des histoires, des embrouilles, des trucs. Mais surtout, il y avait des sujets, des trending sujets, tu vois les trucs à ça. À l'époque, Facebook, même si tu t'en rappelles, c'était un peu limité dans la mesure où, limité. où euh, déjà 2010-2011, c'était la période qui faisait putain de pitié. Ouais. C'était les la trucs adresse. trolls, les trucs trolls, les blagues de merde. Les trucs de, de cyber. Oui, oui, oui, Les oui, oui, bah, oui. pages qui faisaient pitié. Ouais. Mais ça avait... encore ça. Mais... Ouais, mais t'avais pas encore ces trucs de topics, de sujets, de hashtags. À l'époque, Twitter, t'avais déjà beaucoup les tendances. Avais les tendances à tout. C'est bien parce que beaucoup de personnes tweetaient avec un ouais. hashtag même sur une émission, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc quand tu regardais une émission, tu pouvais live tweeter. S'il y avait un match de foot, tu pouvais live tweeter. Et c'est parti de là. Je me suis remis sur Twitter et puis euh, bah, je commençais à traîner, à parler avec des gens. J'ai commencé à me faire des potes. Par exemple, Amine Mathieu, c'était un de mes premiers potes sur Twitter. J'avais 22 ans. Je l'ai connu, j'avais ouais, en 2012, c'était euh, aussi l'un de mes premiers clients quand je vendais des compléments alimentaires, tu c'est un mec que je connais depuis longtemps. Tu lui as vendu des prottes Amine, mais, mais Amine c'est un grand beau gosse, mais, oui. je, mais là, là, il, là, il s'est relâché, il a de l'argent, donc il mange euh, <rire> du homard, il a un gros <rire> Mais Amine mais non, mais je rigole pas. I Amine, mean, c'était un putain de beau gosse. Hein. Je rigole même pas. Hein. Il est toujours beau. Mais avant, c'était un truc de ouf. non Moi, bon. à l'époque, je me rappelle, il envoyait des dégradés rats. Non, non, non, il l'envoyait. Il, il était extrêmement. Là, au-delà, là, au tu vois. Là, parce bon, bon, moi, je vais pas trop parler du homard et tout. Ouais, parce mais même que moi, j'ai grossi. On a tous. C'est fini. On est oh. devenus vieux. Euh. Mais, mais, mais, mais il s'est laissé pousser les cheveux et tout. Ouais. Il a un autre flow. Alors qu'à l'époque, il envoyait non, des avant, dégradés Ah, Avant, il envoyait. Il avait tout le temps des meufs sous ses mentions. Je vous jure. Il l'envoyait de ouf. Et là, je commence à à faire des connexions entre Twittos, des mecs, des trucs. Et au bout d'un moment, au bout de, je crois, 2-3 ans, moi, je bosse, dans, je bosse dans les vêtements. Je me dis, il y a peut-être un truc à gratter. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être des trucs à faire. faire des sapes. Ou... Des sapes, mais il y a de l'oseille. Je me dis, j'ai une audience, il y a de l'oseille. Hey, attention, pendant, pendant ce podcast, je vais parler d'argent. Donc si vous n'aimez pas l'argent, il faut, faut partir. Hein. <rire> C'est votre moment, ouais. vous êtes prévenu, vous voilà, pouvez pas vous faire. Je... Disclaimer. Et là, je me dis, putain, il faut que. Là, j'ai une audience, je peux faire des trucs, des machins. Donc à, à ce moment-là, je commence à faire euh, des programmes de muscu, gratuits, mais juste, c'était vraiment pour le fun, tu vois, parce que je m'entraînais beaucoup. Donc, je commence à, à, à faire des programmes et tout, les mecs commencent à suivre, tout ça. Et euh, en parallèle, j'avais des... Mais ça, il ouais, y a prescription, le fils qui n'est pas m'enardé. En parallèle, euh, je vendais des, pla... des prods au black. <rire> c'était les prods que tu achetais où euh, Je les achetais, en gros, il y avait des mecs qui me les vendaient pas cher, dans ma salle et je la revendais au mec de ma salle au black, je, okay. vendais genre, euh, je me faisais des coms de 5-10 balles mais multiplié par beaucoup à la fin tu t'en sors avec pas, 100 balles, 50 balles de bénéf. quand tu touches 1100 euros, 1200 euros par mois Bah ça fait... Trop bien. ça met du beurre dans les épinards Bah ouais. bien sûr c'est trop bien, tu peux, bah, ça te finance ta, ta salle de sport, ça te finance je sais pas des, une paire de chaussures et des trucs comme ça tu vois. Et arrivé vers 2014, 2014, je me dis il faut que j'essaye de faire les choses en grand Soit je fais un vrai site de, de, de, de coaching, un truc comme ça, où je vends des compléments alimentaires. Un jour, je mets un tweet, euh, ouais, il n'y a pas quelqu'un, euh, vers j'avais quoi, j'avais 24 ans Ouais, c'est 2014, ouais, il a pas quelqu'un qui sait gérer le site internet et tout, nana. et il y a un petit Vietnamien qui avait 23 <rire> ans à l'époque, qui me vient dans mes DM et tout, et qui me dit, ouais, euh, moi je fais de la muscu. Tu à, à, à, à l'époque, euh, ce Vietnamien était fin, maintenant il est un peu gros, lui aussi, on est tous devenus gros. On est tous devenus gros. Mais moi, j'ai plus d'abdos et tout. <rire> Et Alex, c'était Alex qui me disait, ouais euh, moi si tu veux, je, parce qu'à l'époque il était en, en école informatique, et il me dit ouais euh, si tu veux je te fais ton site et tout, donc je lui dis vas-y viens, on... on essaie de faire un truc, on, on essaie ensemble. de charbonner ensemble. Et tout. Après on s'était capté, la première fois qu'on s'était capté en plus c'était à... à Epitech, là où... Il y a les tournois... là où il y a beaucoup de tournois Smash Bros maintenant, ouais. Et D'ailleurs, on avait joué à FIFA, je lui avais mis un score, il s'en souviendra toute sa vie. Et puis, on, a commencé, on est parti de là, on a commencé à bosser. Mais c'est bon comme ça, petite rencontre un peu à la Sauvage et tout comme ça Ouais, voilà. Bah, moi, comme je le dis, euh, Twitter, c'est l'un des meilleurs endroits pour recruter. Clairement, moi, la plupart des mecs qui bossent avec moi, c'est des mecs de Twitter. Tu sais qu'en tu sais, qu regardant, je crois que c'est pareil, une partie du staff que j'ai à l'heure actuelle, enfin une partie en tout cas, je l'ai trouvé sur Twitter ou alors ils ont vu une annonce. Pareil, quand je cherche quelqu'un, etc. Tu en vois un peu sur Twitter et tu peux avoir des profils très cosmopolites et qui ouais. vont de tout à rien. Quand je cherchais, par exemple, pour un chef de projet, ouais. genre pareil, hein, j'avais posté annonce sur Twitter et j'ai reçu des profils super divers et variés, genre du cadre au mec juste motifs. Mais moi, définitivement, quand je vois, surtout quand je vois ce que j'ai fait avec ça, moi, je prends... quand on veut prendre des mecs, on ne on prend au skill. Mm. Est-ce que tu es chaud ou est-ce que tu n'es pas chaud Si tu es chaud et que tu ne sais pas lire, mais que tu sais faire un montage propre, tu viens. Si tu as des diplômes, mais que tu es juste très... On va en reparler plus tard, tu sais, les committee managers qui ont beaucoup de théories, mais en pratique, ça pue la merde. Mm. Et je sais que je vais, je vais pouvoir te le placer après. Et ensuite, on a développé plein de trucs. On avait notre société de compléments alimentaires. On a fait un site internet qui marchait bien, qui marchait bien parce qu'on avait une com un peu agressive. Ouais. Très agressif. On a très agressif. Et je, et je peux le jurer, ceux qui étaient là à cette époque, on a éteint sur Twitter une marque qui s'appelle Prozis, qui est le numéro 1 en Europe. Ah oui Et, et je sais pas si Prozis, c'était ultra connu. C'est toujours ultra connu. Mais sur Twitter, on les a éteints. Parce qu'eux, ils avaient une comme très. Euh, Ouh là là, euh, tu veux faire de la muscu Bah, prends nos protes. Ouh là là, tu vois, c'était trop euh, carré. Nous, c'était. Il euh, y avait du troll, des trolls. On prenait. Tu sais, la vidéo. Euh, tu vois, de Mathieu Delorbeau, quand il avait, fait un, il avait fait un exercice avec Croft. Bah, on avait, on avait trop mangé dessus. On avait dit, ouais, off il aurait dû prendre des prods. Ouais, off aurait dû faire ci. Et ça avait débloqué plein de... Non, mais dites-vous que la première fois que j'ai vu ce mec, et ça, je crois que je l'avais raconté pendant le premier épisode, mais c'était trop, trop drôle. C'était une vidéo où il était dans une sorte de salle en plein air. Tu vois, genre, c'était un endroit où les mecs faisaient de la muscu. 2016. Et le gars, il distribuait des prods. Et tu faisais des commentaires. Ah oui, oui, oui, oui, oui <rire> Alors la vidéo, je pense, elle est introuvable. Je sais plus si là, la vidéo, je pense, est introuvable. C'était genre... Euh, ouais, c'était genre... Euh, Tiens-toi, mon gourmand. Tiens le rouquin. Ouais. <rire> tiens le mecrichon. Ouais, ouais, ouais, ouais, ça ouais. va te faire reprendre parce un parce peu de fait... poids. Il venaient, ils en faisant des commentaires à tout le monde avec sa grosse... Parce qu'en fait, ouais, en fonction Carre. du gap du mec, je leur disais, toi, toi, t'es un peu gros... On va pas te donner de gainer parce que tu vas prendre trop de ventre. Toi t'es un peu skinny, tiens prends du gainer, tu vois. C'était... Ouais je me souviens du... Alors que moi la vidéo je l'avais juste mis pour faire la promo de mon site. Oh, ça avait bien marché Et Ça avait buzzé de ouf Tant mieux on a mangé hein. <rire> Et euh, on faisait souvent des trucs, il y avait souvent des promos rigolotes. Par exemple à l'époque de Pokémon Go, en fonction de l'équipe où t'étais, t'avais une promotion. Si t'étais dans l'équipe rouge, t'avais de la promo pour euh, Tech Nutrition parce que leur peau était ro rouge. Si t'étais dans l'équipe jaune, euh, c'était 3XL qui avait des peaux jaunes et c'était bleu, c'était euh, Biotech. c'était bien pensé en soi. Hein. Mais oui, mais ça, ça, faisait amuser, ça amusait les gens et les gens achetaient tu vois. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que du coup, en 2014, 2015, 2016, quand ça commençait à arriver euh, dans les masters digitaux, etc. Ouais. Tu sais, euh, digital marketing, communication comme moi j'avais fait et tout. Là où c'était encore des coms très institutionnels, très faut rester pro avec ouais. les client, mettre une distance. Bah vous déjà, à l'époque, vous, vous, vous faisiez cette communauté très, cette communication très friendly, bien sûr. très près de l'utilisateur, tu vois. Parce qu'il fa faut cibler ils se sont ciblés moi je sais que son audience elle a tel âge tu vas pas t'adresser à eux comme si tu étais de 40 ans tu vois donc on s'adaptait on faisait des trucs drôles il y avait le, le point culminant je crois le jour où on a pété le score le jour pété le score c'était un jour euh... c'était France Argentine 2018 euh... il y avait un compte euh, pro Barça je sais plus c'était lequel qui commençait à dire ouais mais Messi il va les éteindre bla bla bla bla bla et j'ai dit, ouais, on verra, tu vas voir, il va se passer On va la France, ça va passer. Et le mec, et après, t'as toute la commune Barça qui m'allume, qui commence à me vanner. Mbappé, il commence à faire des travaux, ta ta ta, accélération, pas, penalty, tout, tout, tout, la France gagne. Je cite avec le compte Bimuté code promo, léosexuel, moins 15% sur le site. Vous aviez vendu combien Je sais plus, mais on l'avait vendu à mort, on avait vendu à mort. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai compris... Après, il faut s'adapter. Mais la com, où t'es trop carré, t'es trop gentil, ça marche pas. Et ouais. on est parti de là. Et puis on a commencé à... Vers 2018, on a un peu ralenti, un petit peu ralenti, parce mmh. qu'on commençait à... Parce que ça prenait beaucoup de temps, vendre des prods, il faut acheter les produits, il faut aller les chercher, il faut les stocker, il faut les Donc on a... on a commencé à chercher des alternatives, et euh, arrive 2019, 2010... fin 2018, où j'arrive dans Radio Sexe. Et direct, Moi, à la base qu'on arrive dans... C'est trop drôle parce que ça a commencé à inviter des mecs petit à petit, etc. Ouais. Et c'est comme ça que toi t'es venu derrière. Mmh. Genre direct ça a commencé à dire on peut inviter qui Et toi à l'époque t'étais déjà un Twitter, ce qui faisait du bruit. Ouais, et Du coup, avais dit, un gros ouais. T'avais le pouce lourd Nick Fort, le pouce ouais, lourd Nick Fort c'était drôle. Ouais. Ça aussi, ça, faut que les gens le sachent, c'est que sur notre site internet, en gros, première page, il y avait écrit, notre slogan c'était Pouce lourd Nick Fort. Et ça... Ça, ça a l'air de rien. Au début, les gens, ils me disaient « ouais, mais c'est pas ouf niveau com ». Mais ça nous avait ramené trop, trop de buzz, parfois. Quand tu veux te faire remarquer, il ne faut pas non plus faire le, le débile, comme tu peux voir des mecs sur TikTok qui sont prêts à tout pour être, euh, se faire remarquer. Mais essayer d'être un peu irrévérencieux, parfois, ça amène du bon. Et euh, grâce à ces trucs-là, les mecs, qu'on est en 2000, 2022, les gens s'en rappellent encore du pouce, pouce Nick fort. Donc, on avait un peu le truc. Et vers 2019, je commence à avoir de plus en… 2018, déjà, j'avais beaucoup de followers. 2019, je commence de plus en plus à en avoir. Radio Sexe aide beaucoup, et je commence à faire des op et des trucs. Au bout d'un je commence à me dire, eh frère, là, tu as commencé à goûter. à cette là, tu commences, le chat, attention, je dis, on va parler d'argent. Tu commences à manger l'argent, le bon à l'argent, tu vois. tu as de l'argent en faisant, je sais pas, des... tu fais un stream, un truc, ou tu vas prendre ta voiture, aller chercher un fournisseur chez un fournisseur, stocker chez toi, faire les bons de commande. Euh, livrer le truc, le les client n'est pas content, tu dois aller lui renvoyer son pour... Et là à côté t'as les placements de produ produits, de toi. donc je dis à Alex, vas-y viens, on stoppe un peu, et on voit où ça nous mène. Voilà. On se laisse une chance. On se laisse, alors voilà, on voit où ça nous mène et puis de toute façon on s'en fout jamais ça, euh, les trucs comme ça ne marchent pas, on retourne de vendre des prods et on était très heureux et puis même j'avais pris un follower, donc derrière je peux développer plein de trucs derrière et c'est parti de, de là. J'aime bien, t'as fait la jonction de, voilà. du début à... à... J'ai la genèse, voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Et, et c'est assez drôle parce que j'aime bien, tu as toujours ce, ce parallèle. Parce que même à l'époque où t'étais passé, t'avais pas encore trop mangé cet argent. Non, en tout cas, fait... tu commençais à Ouais, fête, je commençais... Tu ah, petite précision. Je commençais déjà un peu manger parce que ça, c'est important pour la suite, grâce à Konami. Parce que avant de commencer Radio Sex en 2018, je commence à... Moi, à l'époque, les gens le savent pas, je me butais aux jeux vidéo, genre FIFA. J'ai joué 10-12 heures par jour. L'été 2018 arrive, non peut-être un peu avant, bref, été 2018, je télécharge la démo de Production Soccer 2019, je n'oublierai jamais, je fais un match, Palmeiras, Inter Milan, je prends l'Inter et je me dis putain mais le jeu est incroyable en fait, pourquoi personne joue à PES Donc je commence à me buter, à me buter, à me buter et j'ai dosé le jeu à mort, jusqu'au moment où j'ai commencé à me faire remarquer par Konami, parce que j'avais un concept, c'est en gros, je prenais des équipes de merde, et je m'amusais à tabasser des mecs qui prenaient la Juve, Manchester, je prenais des équipes genre l'Ajax, je prenais Toulouse. Et c'est ça qui m'a fait, fait step up et j'étais un peu sous les radars de, de, de Konami. En plus j'avais l'avantage d'avoir un gros compte Twitter. Donc les mecs ils disent putain notre jeu personne ne lui donne du buzz. Un mec, un, gros compte, un mec avec un gros compte, il joue. Donc ils ont profité de ça et voilà. En plus, vous avez fait des initiatives sympas avec Konami parce que ouais, à l'époque on te vanait parce que <rire> on disait tu étais le seul de France à jouer à PES. Ouais. À ouais, mais après, on va parler français, je suis le seul, je n'étais suis... j'étais pas le seul de tout nombreux, mais imagine tu es la tête. Vaut mieux comme je disais, vaut mieux être le roi, le roi d'un petit pays ou être un, un, un petit dans un grand pays. Tu vois FIFA c'était 40 000. Donc les OP ils mangent des miettes. Moi, j'étais le king. Donc si à une OP pour PES qui mange en premier, C'est Joël. C'est Bibi. Tu vois, c'est truc. <rire> Donc, c'était ça que. Mais après, au-delà de ça, j'aimais vraiment, vraiment le jeu. De jouer 15 heures à un jeu, c'est pas. Pour l'argent, j'aimais vraiment le jeu. Jusqu'à 2021 malheureusement. Et, et par rapport à cette époque où même quand, quand, avais, quand, quand on en avait parlé, où avais même fait un prêt pour pouvoir acheter des Air Max, euh, des. Oui, oui, oui, des Jordan ouais, Là, là j'ai des Jordan là, au pire là. Ah, T'as des petites Jordan ouais, C'est pour le clin d'œil. Ouais, c'est le clin d'œil, ouais, elles sont neuves en plus. Mais du coup, entre ce moment où tu avais fait euh, genre c'était un peu n'importe quoi, tu étais dans la merge financière après pour acheter des Jordan des ouais. et compagnie. Et le moment où, en 2019, tu as commencé à t'en sortir petit à petit, à avoir euh, euh, encore plus de reconnaissance via Radio Sexe, à ouais. découvrir la création de contenu, les op mmh. et tout. C'était comment un petit peu Qu'est-ce que tu retiens C'est pour ça que je suis un radin. C'est pour ça que je suis comme va plus... Parce que j'ai vécu, euh, j'ai vu ce que ça faisait d'avoir faim, de ne pas pouvoir payer son loyer à l'heure, d'être en galère. C'est pour ça que j'ai vite... Bon, j'aime bien m'habiller tout ça, mais j'ai quand même ce côté économe. J'ai quand même une crainte de, parfois... Euh, un peu retombé euh, dans, dans, dans mes anciens travers, quoi. Tu vois. Je vois. Donc, je voilà. suis... ouais. classique. Voilà. Et quand. On... Parce qu'en plus, tu vois, en euh, parlant de Radio Sex, c'est fin 2018, genre au niveau ouais. de Noël, tu vois. Toi, t'es arrivé genre, à deux ou troisième émission, donc t'es arrivé en fait très très... Ouais, je suis arrivé au début, ouais. Ou trois, quatrième, bref, c'était assez drôle. Genre, dès 2019, t'étais là. Quand on voit ta monté sur les réseaux, tu vois, euh, donc au départ via tes tweets, ensuite la marque de Prot, mm. ensuite avec euh, Radio Sex, etc. Radio Sex qui commence à fonctionner, les IRL, euh, tout ce qu'on faisait et tout ce qui était fait à l'époque buzzait autour de ça. Ouais. Euh, les audiences, les artistes, les journalistes, les articles, la création Réatique. de contenu, le buzz. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de tout ça maintenant avec trois ans de, re de, de, de, de, de, de recul C'était lourd. C'était une très très belle époque. On a après, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, mais je pense qu'on a révolutionné du Twitch tous ensemble. On a plié des classiques chaque dimanche. C'est une très belle époque, il y a eu des biens, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Il y a eu forcément, les joueurs qui étaient contents, qui étaient heureux, les gens, ça les amusait. Ça les sortait un peu du, du Skyrock, tu vois. Où... Skyrock, ils, font, ils faisaient la même chose que nous, mais en beaucoup un peu plus carré. Tu vois. Nous, on était beaucoup plus libres. Au début, on était très libres, on était beaucoup plus libres, tu te rappelles les premières émissions C'était une roue libre absolument. Excuse-moi du terme, excuse -moi, on s'en battait les couilles. Mais en fait, je pense que ce qui a fait qu'on était on avait ce ton-là, c'est que moi je réalisais pas qu'on était autant écouté. Si je savais que nous étions aussi <rire> si je savais que nous étions aussi écoutés et qu'on allait tu devenir ce qu'on allait devenir, point. je pense que peut-être me... quelques fois je me serais censuré. C'est vrai que tu souviens un vrai point, c'est vrai qu'au tout début… On ne savait pas, non, que on a... ne se doutait pas. Genre les, les premières radiosex c'était 2-3 000 viewers ouais. et, et à l'époque il y avait… alors. Peut-être corrigez-moi, mais il me semble qu'il n'y avait même pas la fonction clip sur Twitch où elle venait d'arriver. Je ne sais plus. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que quand tu arrivais, tu disais petite dinguerie, ça faisait pas ça le faisait tour. pas du tout. Vois, genre les gens s'en battaient fou, les ouais. couilles. Il y avait deux, deux, 2500 ouais. pégus. tu vois, c'était tranquille. Les, les, les toutes premières en fait, Radio c'était le musée de des horaires. Ça, ça arrivait trop vite. Ça arrivait trop vite. Au départ, on s'en foutait, on faisait nos trucs. Et puis, c'était dans la commune gaming, on était entre nous. Et ça, à partir du moment où je pense le truc qui est… Ce qui a été positif et en même temps négatif, c'est quand ça, ça a commencé à devenir mainstream, qu'on a commencé à euh, être vu par des gens... J'essaie de ne pas dire de gros mots. <rire> On a été vu tu par... Tu peux y arriver. On a été vu par des gens qui n'avaient rien à voir avec nous, sans... qui n'étaient pas dans le délire. Et c'est à partir de là où je pense que l'émission a été un peu dénaturée. Ouais. Parce que, inconsciemment, euh, je cherche mes mots pour pas dire de dinguerie. Inconsciemment, je pense que des gens ont été en interne, peut-être Kamel, peut-être toi, peut-être Zach, ont été un, fin, un peu influencés, et à juste titre. Mmh. Et ils ont eu raison. Mmh. Et ils ont eu raison de se censurer et de parfois euh, essayer euh, de plaire à une audience qui n'était pas la nôtre. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire, euh, à la base, tout allait bien, on était entre nous, on rigolait, et il y a des mecs qui comprenaient pas notre délire, qui étaient pas dans le truc. Mais si tu comprends pas, arrache ta mère, je sais pas, reste pas avec nous, tu vois. Et, mais ces mecs-là voulaient absolument faire des commentaires. Oui, c'est comme si, ils sont trash, nanana. Tu as vu, la, la première vague, c'était un peu les twittos, nanana. Bon, fout, les twittos sont qui, qui nous critiquent on, on en ce moment, on s'en fout, tu vois. Après, il va faire CRT, puis demain, il, tout le monde l'oublie. Mais le problème, c'est quand c'est arrivé dans les oreilles de certains journalistes qui voulaient manger sur nous, c'est là que c'est devenu problématique, Radio Sextro. Parce que, après t'as eu tous les trucs, oui ils sont problématiques, oui ils, in ils influencent la jeunesse, ils font... Non, rien à voir, c'est... Pourquoi il... Les, les jeunes pourtant regardent des films avec des, des mecs violents, des... on n'influençait pas plus que ça les jeunes, tu vois. Et euh... bah après c'est ce côté, et c'est ce qu'ils disaient en plus, à l'époque, c'est genre euh, le message porté publiquement. Mais non, mais quand tu si t'écoutes... Sérieusement... Si je dis juste ce qu'ils disaient. Ouais, non, mais, non mais les mecs, même dans le chat, et même sur Youtube, et même sur Spotify, parce qu'ils étaient partout. <rire> Vous écoutez, on réécoutera le ça Mais c'est évident qu'on n'était pas sérieux. Mais non, mais moi, ça me surprend qu'on ait dû le justifier. Quand des fois un mec te dit, j'ai des problèmes avec ma meuf, et moi, je lui dis, elle, elle, il dit, sa meuf, elle est plus attirée par lui. Et moi, je lui dis, va à la salle. Mais à quel moment tu peux être. Tu es normalement constitué et tu sais, et tu peux penser que c'est sérieux, tu vois. C'était vraiment au second degré. Après, oui, on essayait d'avoir des vrais conseils. En plus, c'est ce que j'allais dire, de temps en temps, même s'il euh, y avait beaucoup de trash, etc, il y avait quand même des beaux messages. des fois. Oui, il y a des beaux messages. Des fois, il y avait quand même de, de vrais trucs qui étaient Mais moi, euh, je pense transmises. que, honnêtement, il y avait des mecs, écoute-moi bien, on va parler français, il y avait des gens qui avaient des podcasts, qui faisaient trois écoutes, et, ben, je, et tu le sais, pour, en plus c'est trop bien, t'es face à moi et tu le sais, je t'en parlais. Et tu le sais, y a des, parce que moi, il euh, faut, faut le savoir les, les mecs, hein, à l'époque, je crois que j'étais le plus nerveux. Je, Joël, il découvrait, plus... je me permets, Joël, il ouais. découvrait un peu euh, la, la médiatisation haute ouais. volée moi, entre étais guillemets. Moi, j'étais le plus agressif. Il n'était pas très content, des Donc, fois. Donc, à chaque fois, je voyais ce que les mecs disaient. Et euh, souvent, moi, quand les mecs commençaient à nous critiquer, la première chose que j'allais voir, c'était leur profil. Les mecs qui nous critiquaient, je voyais souvent des journalistes qui n'avaient pas de buzz, des mecs qui faisaient de podcasts qui faisaient trois écoutes, des tweetos qui, qui n'avaient pas de buzz, <rire> des youtubeurs qui n'avaient plus de buzz. C'était ça donc ces mecs-là souvent, et c'est vrai. Je te jure qu'il y en a qui avaient vraiment la haine. Tu te rappelles aussi l'époque de l'épisode du média qui nous envoie un mail ouais. pour faire un article. Parce que ce que je vous dis, c'est vrai. Pour faire un article, on avait fait quotidien. On avait fait non quotidien. On avait dit non. Je me souviens, j'ai été monté au J'ai dit non, on fait pas quotidien parce que quotidien donc je sais plus l'émission de... de. Il y a d art d art. D art est, ça. Parce que j'ai dit ces mecs-là, si on va là-bas, c'est la fausse Lyon. C'est la fausse Lyon. C'est un tribunal. Cette audience que le quotidien a, c'est une audience qui ne nous apprécie pas de base. On n'a rien à faire là-bas. J'avais tout fait à croire on n'est pas là. -bas. On avait fait clic, on avait fait, euh, je sais plus, c'était Vice. Ah, il y avait eu des articles, y des, des trucs. On avait fait deux trucs. Obviamente, on s'est dit, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. On ne va pas faire non plus 30 000 articles. Ça, c'est une anecdote. On dit non euh, à, ce, à ce média. Normal, il a dit oui, en plus es arrivé un mail super cool, oui alors euh, je vais faire un, mais, tu vois les journaux. oui avec leur formule de plus, oui je vais faire un article sur, tout, euh, sur vous, euh, l'émission qui monte, danana, danana. on dit non, je crois que sais plus on avait dit non, on n'avait pas répondu. Non en fait on n'avait on même pas dit non, on n'avait pas répondu. On a répondu Simple, qu'est-ce que je vois, un jour qu'est-ce que je vois, je vois ce journal qui fait un article de fou, de zinzin sur nous à charge Ouais, ils sont sexistes, ils sont ceci, ils sont cela. Et là, j'ai dit, mais putain, c'est vraiment des petites... Euh, voilà. <rire> non, mais le pire dans tout ça, tu vois, et, et c'est là où j'entends, et en plus, c'est ce qui dérangeait en plus à l'époque, c'est que... Autant, tu vois, c'est vrai qu'il y avait des mecs, quand ils taillaient, comme tu disais, bon, ils avaient, ouais, mais ça il, est le faisaient pour, il il pour exister et tout. Bon, vas-y. Mmh. Je pense qu'il y avait quand même des, des choses de fond qui pouvaient être intéressantes. Oui. Mais... Soit c'était mal formulé, soit des fois c'était Ils voulaient nous allumer. Soit c'était avec une intention pas très claire, a... soit des fois c'était juste pas intéressant. Des fois, tu vois, il y a des critiques où même dans le foil, c'était même pas intéressant. Non, il y en a qui, vraiment, à cette époque-là... Mais mec, t'es sur Twitch, tu fais je sais pas combien de vues... Tu... Mais les mecs voulaient nous allumer, les mecs voulaient nous tirer dessus. Moi encore, les twittos Moi, je te dis, la... excusez-moi, je vous respecte Twitter, je m'en bats les couilles. Si y a un mec qui t'aime pas, tu vas faire quoi mais les médias, eux, c'est différent. Ils ont, une portée, ils ont une portée, ils peuvent véhiculer un message, te donner une image négative. alors qu'en soi, on faisait rien de mal. On faisait... Pourquoi ils ne sont pas tombés sur des mecs comme Difool ou Romano sur Skyrock qui faisaient sensiblement la même chose que nous C'est juste que nous, on était sous les frais des projecteurs. En plus, en plus des fois, des émissions, on était littéralement en calabar. Tu vois, ça pouvait... Non, mais je peux comprendre... Quand toi, ouvrais ta boîte de grec J'étais là, j'avais mon grec à côté. Je peux comprendre qu'il y ait des gens est... et mal vécu le fait de ils ont fait, il y en a qui faisaient il y avait des podcasteurs, je me rappelle, je vais pas dire leur nom pour pas que ça s'allume, ils faisaient des belles prods, des machins, t'imagines, tu fais une belle prod de ouf, tu fais trois vues, et nous on venait en slip, il euh, y a ce qui rote, euh, des fois moi je devais faire doucement, parce que mon petit frère dormait, tu, vois, tu vois, des trucs comme ça, je peux comprendre que certains étaient gris, mais ça justifiait pas ce genre de truc, et je pense que euh, à cette époque-là, ça nous a, euh, vers, la fin, vers la fin de la radio, ça nous a porté préjudice de ouf, parce que je pense que moi, je ne voulais pas. Parce qu'on nous avait dit, ouais, mais il n'y a pas de meuf, nanani, nanana. Tu nous sais, avais pris la tête pour ça, tu vois. Mais le truc, c'est. Il... Moi, bah, Myriam, carrément, Myriam, je l'avais recommandé. Mm. J'avais dit, il faut ramener Myriam parce que, voilà, je pense qu'elle est plus apte à, à, à nous rejoindre, tu vois. Mais euh, on nous avait un peu imposé le truc. C'était imposé, pas imposé, mais c'était un peu pr <rire> pression populaire. faut, faut dire les termes. Ouais, c'était dans le sens. C'était la marche à suivre. C'était en gros, hé, hey, vous a mis une suivre. meuf, fermez votre gueule maintenant. C'était ça le truc. Honnêtement, tu regardes la scène. Et... <rire> tu sais que c'était un peu ça. Moi, la réalité, si tu veux, parce que... Ouais, bon, ouais. Là, on je parle suis un franc intervieur mais on est entre potes et tout. Ouais, ouais. C'est une émission un peu plus détente, donc je me permets de parler euh, sur ce ton. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il y avait euh, ce côté un peu pression-populaire, mais c'était aussi un peu... Euh, je... Genre faire une pierre de coups. C'est-à-dire... Ouais calmer ce côté, ouais, ouais, mais ouais, aussi ouais. apporter un truc qui pouvait être en réalité, si c'était bien fait, sympa. Après, ça n'a pas été... En plus vrai, en, en, en, avec du recul, raison. je regrette. On n'aurait mais... jamais dû les écouter. Et tous les envoyer chier et dire, oh, bon, on reste comme ça. Et vous n'êtes pas content Bah allez écouter l'after foot et arrêtez de nous emmerder, tu vois. Mais, en, et et je pense que c'est un peu ça qui a fait... Bah, la deuxième saison, était n'était pas folle. Bah après, c'est aussi, aussi le thème, tu vois. Comment ça le thème Bah on va dire que ça tourne en rond au bout d'un moment, tu vois, de bah, parler. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Non, tu penses que ça aurait pu faire encore beaucoup plus longtemps J'ai 32, 32 ans. J'ai 32 ans. 10 foules était là, j'avais 10 ans. <rire> Moi, quand je gérais pas de meuf, j'allais écouter 10 foules. 10 foules, ce soir tu écoutes, il est là. En quoi En quoi Peut-être ça va être redondant pour toi. Pour un mec, je sais pas, tu as 20 ans, tu as fait le tour. Mais les générations, elles passent. Il y a des petits jeunes qui vont arriver, qui vont venir nous écouter, qui allaient partir vers d'autres programmes un peu plus vieux, plus matures et ainsi de suite ouais ça allait se régénérer ça allait changer ça allait avoir les à côté mecs existent à côté entrée, ouais ça c'est les mecs qui voulaient nous critiquer parce que sur Twitter sur faut savoir en parler sur, sur les audiences aussi t'as toujours des mecs qui aiment bien la chute de chaque programme ouais, ouais mais t'as moins de viewers mais ouais non si ça te saoule, tu pars, il y a un, nouvel, un nouveau mec qui est arrivé, et puis il C'est comme ça C'est comme ça, les programmes sont comme ça. Non, mais surtout, surtout la, la, la, la vie d'un programme, c'est faite de haut, de et bas, de, bas de, de stagne, tu vois, genre de, de modifications, t'ajoutes des trucs, t'enlèves des trucs, enfin, ça évolue, tu vois. Ouais, oh, voilà, c'est ça. Et et... Après, à l'époque, moi, je pense aussi que. Avec un peu de recul, on était, on, était assez, on était un peu immature, tu vois, on était tous pris Moi, par le... Moi, je vu, frère, qu'est-ce que tu vous racontes Non, mais je... immature, je veux dire, immature ouais, dans ouais. le sens... Euh... Je ne parle pas de maturité humaine, je parle non, de non, maturité des... dans le fait de... Je pense de... que le terme, ça serait plus « on a manqué d'expérience ». Ouais, voilà, voilà, ouais. voilà, exactement. On d'expérience. On manquait d'expérience dans, le... dans une gestion d'un un programme ça. aussi gros, exactement. On était entre nous... Ça nous a, était... a dépassés. Ouais, ex... ouais, ouais. Ça nous a... Regarde, maintenant, regarde Kamel, il est big dans ses trucs. Maintenant, il ça lui a servi. Cette époque-là, ça lui a servi. Moi, gérer la pression de ce truc-là, ça m'a servi. Ça Quelque part, Radio Sex a vraiment été bénéfique, mais derrière, derrière, honnêtement, je pense, quand je vois comment les choses sont maintenant, euh, le meilleur move que Kamel ait fait, c'est d'arrêter Radio Sex ouais. avant qu'on soit... qu ait le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Harry Potter. Ouais. Quand tu vois le Daniel Radcliffe, je crois qu'il s'appelle comme ça, ah, le mec euh, de. Daniel Radcliffe. Radcliffe ouais, Radcliffe, bref. Tu le vois dans un film, tu dis, ah, hey, c'est Harry Potter, tu vois. Si on avait fait une saison de plus comme ça, toute notre vie on serait Zach de Radio Sex, Kamel de Radio Sex. Ouais. Joel de Ra heureusement. J'aime bien que tu viens là parce que c'est ce que j'allais dire. Heureusement qu'on s'est arrêté au, avant d'être de, de, des mecs de. Forcément, il y a des mecs qui vous en parlé de temps en temps. Mais es, toi, t'es Zach, tu vois maintenant. T'es Zach, t'es une marque à part entière. T'es pas Zach de Radio Sex. Kamel, c'est Kameto, Kameto de la Kameto Corp. Euh, Yass, c'est Yass encore, le clochard. <rire> Je la fille. Mais tu vois ce que je veux dire Il est mais pas. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. On n'est pas. Et heureusement qu'on n'a pas fait de saison 2. C'est une saison 2. Mais elle était catastrophique. Non, <rire> ça a duré deux épisodes, c'est ouais, après... On peut dire qu'il n'y a pas eu. Une... Oui. Pour nos mémoires, il n'y a pas eu de saison 2. Il n'y a pas de <rire> saison 2. Moi, je me m'en rappelle pas. De toute façon, moi, j'ai fait un épisode. Attends, attends. Moi, les gars. je vous ai laissé bider. <rire> moi, je vous, avez vous, avez vous avez vu. ai laissé bider. J'ai dit, allez, votre radio de merde, là. <rire> vous allez vider sans moi. Non, en après... vrai. Ça fait un épisode. Après, je vais être transparent. Après, moi, j'avais quitté la radio. Je vais parler français parce qu'il y avait des tensions. Je pas à propos avec des mecs. Maintenant, ça se passe bien, mais je m'étais à propos avec des mecs. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être le moment de m'arracher parce que juste après, j'ai une opportunité à Non, c'est pendant euh, le voyage, euh, qu'on est aux États-Unis, ouais. j'ai un jour un mail de l'AS Monaco. Donc au début, je crois que c'est une blague. Donc je check et tout. Je vais, on voit les LinkedIn et tout. Et effectivement, j'ai eu un mail de l'AS Monaco. Donc je me dis, eh, vas-y, euh, bah, si ça doit se finir, au moins que ça, ça se termine. Parce qu'il y avait des tensions, tu vois, je pas trop content du truc. Ah, je me dis, tu, tu rebondis, tu voulais genre je me reposer dis, voilà. un truc à l'autre. Moi, à la base, j'avais je compte arrêter, je sais pas, me remettre au prod ou continuer à faire de l'influence sur tout ça Et là, il y a l'AS Monaco. Donc là, j'étais dans le truc, je me dis, eh, viens, on s'arrache. Donc je me rappelle, euh, je me rappelle. D'ailleurs, euh, je signais l'AS Monaco avant le premier épisode je signale à Sponekow avant le, pre le premier épisode de la saison qui n'existe plus, <rire> qui ne pas, de celle qui n'a jamais eu lieu. <rire> je ne me rappelle pas de quoi tu parles. Et euh, je crois que ce jour-là, j'étais à un tournoi en Autriche. Ouais, le jour où de la radio. Euh, et j'avais plus envie de faire la radio. J'avais plus envie à ce moment-là. J'avais plus du tout envie de faire la radio. Ça m'avait saoulé tout ça. Et je me souviens, il y a un retard, il euh, un retard d'avion. Attends, c'était non, mais non, c'était pas un tournoi. J'étais à Berlin. Non, non. non. T'étais bien, bien, bien en Autriche, je, je m'en rappelle. Ok, j'étais à tournoi, en ouais. J'étais au, au VCA 2019 et il euh, y a un retard sur l'avion. Et vas-y, tellement j'étais saoulé, il euh, y avait des retards sur l'avion. J'espérais qu'un truc, c'est que mon avion ne décolle pas pour <rire> pas faire la saison 2. Et me barrer et dire désolé les mecs, au revoir tout le monde. Je voulais juste m'arracher parce que les, ça m'avait saoulé. T'es es venu pour ton pote Zach. <rire> il ouais. est plus pour bon, bon. On va parler français, je vous jure. Zach, pendant euh, <rire> une semaine, parce que moi, moi, moi c'était genre un mois avant la reprise, il me dit, moi, c'est fini, je reviens plus dans ce radio de merde. Moi, je m'arrache. Zach, il me dit, non, mais t'es un bâtard, les joueurs, reste. Il m'a fait culpabiliser, je suis venu. Donc, moi, j'ai fait le job, je me rappelle, j'étais arrivé ensemble à SM, j'étais obligé de fou, casquette rouge en, en place. Je fais la radio, avoir voir tout le monde. Après, il y, le... y a un truc qui, même si je m'étais barré, et pas en bon terme, il un truc qui m'avait énervé, c'est que même si t'es plus affilié au programme, les critiques sur l'émission m'énervaient. <rire> c'est comme si t'en embrouilles avec ton fils. Mais vas-y, c'est ton fils mais quand même. C'est ton fils quand même. Et des mecs, ils étaient, et je voyais des tweets, ah ils ont arrêté, les radios. ça m'énervait. Mais quelque part, avec du recul, ça va le pour un bien, ça mmh. nous a tous propulsés. D'accord, ouais, je suis d'accord. Et on n'a pas fait la saison 2 de... enfin si on a fait un peu ah, un petit bout, de saison de trop, mais tant pis puis voilà c'est terminé bah oui. et puis voilà pour les nostalgiques aller écouter radio sexe et voilà ça reprendra plus je pense et tant mieux et, et de toute façon ça a arrêté au bon moment Il fallait ça s'est stoppé au bon moment bah, je bah, le bah, jure bah, que ça bah, bah, ça a même plus arrêté un peu avant mais ouais, je suis d'accord ouais Donc, ouais, ouais même... non et puis même Franchement, on a bien mangé on a bien profité on a voyagé on allait en corée on a eu aux états unis on a pris de l'argent <rire> bah, mais c'était lourd c'était lourd, lourd la corée c'était lourd Ah, la corée c'était noir moi je vais retourner moi, je vais en plus j'ai vu, bah, vas-y on parlera après. J'ai ouais. vu des, des billets. Euh... Rock and oui, vu oui. Tu l'as vu toi aussi, oh mon gars, je l'ai vu, je l'ai vu. Par contre c'est 15 jours. T'inquiète, c'est trop. On va se faire ça, on va se faire ça en léger. Voilà. Euh, comme il a dit Deadzoui, parce qu'en plus on en avait parlé plusieurs fois, tu vois. J'espère de... que le chat kiffe. Le, le chat, frère, il kiffe. Il y a pas de souci, mais c'est juste que le... bon le chat est un chat forcément. Mm. Et euh, déjà quand il y avait eu Kamel, on avait parlé dans les mêmes termes, tu vois, on avait dit qu'à l'époque il y avait des petites tensions dans l'équipe et tout, mais ça c'est même pas un secret parce que c'est pas la première fois qu'on ouais, dit publiquement. Je me dis en mes non, ouais, je et tout. Non, mais aucun souci sur ça, tu voilà. vois. Mais forcément, il y a quelques bonhommes qui disent euh, « Oh, c'est qui C'est qui C'est qui ?» Et comme quelqu'un a dit très bien dans le chat, vous aimez le sang, on s'en contrefoue, c'est avec qui D'une, ça vous regarde pas, et deux, c'est fini. Non, en plus, c'est bah réglé. Oui, les gars. En plus, c'est réglé. réglé. Ça ne en plus, c'est réglé de fou. Il y a des choses. Il y a y avait... y avait... des choses que vous ne voulez pas savoir. Il y a des choses Il n'y a pas besoin qu'elles aillent en public, et c'est très bien comme ça. Mais des fois, il y avait des trucs trop drôles. C'est là où tu... tu dis, les gens sont fous. Il y a des mecs, ils avaient dit, ils avaient dit ouais, Joël, il s'est battu avec Prime et tout. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. <rire> je ne suis jamais embrouillé avec Prime. Le plus, drôle, eu... le plus drôle, c'est quand ils croyaient que Joker, il nous avait payé pour passer. Ouais, mais ça, c'est des tutos qui balançaient ça. C'était des payé ou je sais pas quoi... Euh... – C'était trop marrant. – Non, non, non. Non, mais c'était la... pas que c'était la folie, c'était nul Mais avec du recul, je suis content que ce soit arrêté à ce moment-là et qu'on n'ait pas soit pas euh, enfermé dans ouais, ce truc-là. Après, moi, après les radio, la radio, bah moi, je débute ma nouvelle aventure. Ah, est ce que j'allais dire, en fait, derrière, ouais. sur tes projets, tu as, as vu, tu t'es lancé un peu d'accès ce contenu, la S Monaco, tu l'as cité. Ouais. Tu as commencé à prendre le stream un peu au sérieux, donc j'ai regardé août 2019, septembre 2019, donc c'est à peu près ouais, cette époque-là. Je te voyais un petit plus, en plus, ce genre, tu avais fait. Alors, j'avais versant Attends, mmh. sur ta chaîne YouTube, <rire> la première vidéo, c'est « J'ai perdu 1000 euros sur FIFA à la ah, Gamescom ouais, contre bah, ce ouais. chien d'Alex <rire> ». Ouais, j'avais perdu Eh, hey, la régie, allez trouver, vous allez sur sa chaîne YouTube, Joël Replay. <rire> vous recherchez la première vidéo, montrez le titre « À mourir J'avais perdu, ouais, euh, j'avais parié 1000 balles contre Alex, j'ai perdu. J'ai perdu 500 euros une fois, et la deuxième A fois, j'ai perdu 500 euros. La double up Parce qu'en fait, je me suis dit « Vas-y, Alex, il est claqué, il va me rendre mon argent ». Et j'ai perdu 6-3. Alors, oh, alors, boue, alors, que, alors que, alors que je fumais tout le temps, j'ai pas compris, il était motivé, c'est un mercenaire, il était motivé par l'argent et il m'a battu. Toi, toi c'était l'époque, si tu te rappelles, vite fait, mini débat parallèle, ouais. c'était l'époque où, euh, dès qu'il y avait un enjeu, ou alors dès que le truc était médiatisé, vite fait, Donc c'est-à-dire toi ouais, versus ouais. quelqu'un, tu te chiais dessus. Mais non, me... le pire, c'est que je me chiais pas dessus, <rire> tu Mais, perdais je perdais, temps. je comprenais pas, c'était l'époque de la claque... Euh... La, les ports de l'époque de la claque C'est cette, euh, eh, cette vidéo-là Regardez en haut à gauche C'est sa première vidéo YouTube J'ai perdu 1000 euros Contre ce chien d'Alex ouais, C'est moi qui avais fait le titre J'avais parlé de l'argent J'étais parti à la Gamescom 2019 Avec Konami et tout et... J'avais trop laine, j'avais perdu, perdu trop de sous et tout. Et, et donc, ouais. du coup là c'était ton, ton, ton début d'arc un peu créateur de contenu, c'est-à-dire que ouais. tu, tu faisais un peu des vidéos, tu, tu avais commencé à S Monaco, tu avais lancé les streams. C est, c est, en plus à l'époque tu vois, genre, ça te motivait un peu dans l'équipe radio, -Sex, ouais, genre il y a des mecs qui te motivaient. C'était ouais, euh, ouais. du casse casse mode à Kamel Kamel m'avait acheté un casque. Il m'avait dit ouais faut que tu streams, tu stream. J'ai jamais streamé gros. <rire> j'ai streamé, j'ai attendu le confinement. Pour m'y mettre, euh, sérieusement. Ouais, C'était un peu l'époque où tu commençais. Et tout. C est, c comment comment est-ce que tu envisageais du coup, euh, cette sortie de Radio Sexe un peu euh, après bah, Moi, j'avais ma passerelle toute trouvée. J'étais à Monaco. Donc à l'AS Monaco, j'avais un salaire. En gros, j'étais ambassadeur. Parce que la, la, la, la, la parenthèse à Monaco, elle a décompté énormément de choses, développé plein de choses. Derrière. Donc à la base, j'étais à l'AS Monaco en tant qu'ambassadeur. Euh, production soccer parce que moi là j'étais un gros joueur, j'étais assez connu en Europe euh, sur le jeu parce que les gens ne le savent pas mais je tabassais beaucoup de mecs sur PES et euh, donc j'étais déjà pote avec euh, Walid Lutfi euh, qui était dans la structure de euh, la Monaco Sport donc moi une fois que j'arrive là-bas je me dis putain incroyable je suis dans un club de foot euh, on va essayer de développer des choses parce que quand je suis arrivé là-bas j'avais pas ce truc de mercenaire je prends mon chèque et je dors je voulais était proactif, ouais, je voulais. Non, moi je suis comme ça. Quand on est arrivé là-bas, moi j'étais en mode conquérant. Je veux qu'on soit dans le top 5 structure française, c'est-à-dire euh, peut-être pas en termes de résultats parce qu'on n'avait pas des jeux comme League of Legends. Non, et vous n'aviez pas un budget de baiser, ouais. ouais Pourtant, ils ont de l'argent, <rire> voilà. Bref. Mais euh, pour moi, il y avait à l'ES Monaco, il y avait tellement de choses positives qui pouvaient faire de qu'on allait péter. On avait un club de foot, des stars, des joueurs de foot, une même si c'est tout petit, une belle ville, un stade. Un stade, du budget, donc moi je suis arrivé avec plein d'ambition, je me dis mais là, là, là on va péter le score. Moi j'ai des, des streams, je dis ouais attention Vitality, mais tu vois j'étais ambitieux. Mais oui, mais j'ai toujours ce truc de conquérant, quand tu vas chercher un truc, il faut chercher à aller au plus haut. Donc après si tu peux pas le étudier, techniquement ça allait pas se faire en un jour, mais moi j'étais sûr que le projet S Monaco, bien mené, avec tout ce que je t'ai dit juste avant, y avait moins de faire des choses. Donc moi j'étais à la S-Monaco, on... au départ j'étais juste ambassadeur, je faisais des streams et tout, et du fait de mon âge, j'ai commencé un peu à euh, conseiller les joueurs dans leur com. Parce que je leur disais, mais les mecs, vous parce qu'en fait toutes les deux semaines, on, faisait, on prenait un vol pour aller à Barcelone, ouais. et les mecs, ils jouent à Barcelone et puis le soir ils vont, ils vont dormir, je dis, mais les mecs, comment ça Toutes les deux semaines à Barcelone, je sais pas, faites des photos, faites des stories, faites des tweets, vous gagnez un titre, faites une photo, parce que y créer avait une storyline, un peu d'intérêt. Ouais. Comment tu veux que, comment tu veux que, parce que dans, dans, dans la dans la grandeur d'une structure, ce qui compte, c'est la création euh, de contenu, mais surtout c'est de te créer une fan de base, intéresser les gens, faut Excuse-moi du terme. On va y revenir peut-être après. Mais il y a des structures qui ont beaucoup d'argent, qui n'intéressent personne. Voilà. Parce qu'elles ont beaucoup de mal à créer. Ils ont de l'argent, mais euh, tu cette storyline, pas cet cré... intérêt Ouais, il y avait rien. Donc moi, j'aurais dit les mecs, profitez de moi, j'ai des réseaux. De la visibilité. Moi, si vous faites un tweet, je vous retweet. Vous n'allez pas avoir un milliard de likes derrière, mais vous allez au moins profiter de ça. Faites des tweets, des trucs, partagez. Et là, j'ai commencé à. Il a commencé à créer un truc, un lien. Tu vois, donc quand il, commençait, il voulait poster un truc, euh, il me disait hey Joël, est-ce que c'est bien ça Je dis non, non, non. Mettez l'hashtag. Mais si, ça. Nanani, non. Nan, » nan. Je disais au petit. Quand tu gagnes une compète, parce qu'en en fait, on est allé football pro, c'est une compète qui a été créée par Gérard Piqué. En gros, c'est une sorte de super ligue, euh, ligue fermée, de, une sorte de, avec tout, il y avait la Juventus, le Barça, non, les, ouais, Juventus, Barça, Monaco. Ouais, les clubs que, dont les PES avait acheté les droits Exactement, tout machin, ouais. les clubs affiliés à PES. C'était un, un Ruby, à Barcelone et tout. Et je leur disais, eh, les mecs, on est dans une ville de ouf, on fait des trucs de ouf, dès que vous faites un truc, posté. Je disais au petit, par exemple, toutes les semaines, il y avait des cash prizes. Dès que tu gagnes un cash prize, en, je te prends en photo avec ton chèque, tu mets sur Twitter. Les mecs, ils vont voir ça sur Twitter, ils vont dire Quoi, mais comment ça Il a pris 10 000 balles sur PES Ça va interroger les gens. Donc, c'est pas tout le monde qui va venir cliquer, mais les gens vont retweeter, ils vont dire, mais, mais... Se poser des questions, s'intéresser aux joueurs, s'intéresser à la structure, et ça va créer un truc. Et à chaque fois, j'essaie de les pousser. J'avais commencé sur PES, ensuite, j'ai commencé à bosser avec Vince. Vince qui est joueur de Super Smash Bros ah qui, non, la... Easy Dream, ouais. qui est chez Easy Dream, ouais, tu travailles bien toi Et, et euh, on a commencé à... Et ça a créé un truc, j'étais un peu le daron de la structure, tu vois Il les... y avait la direction et j'étais un peu le daron de quand les mecs avaient des... des craintes, des incertitudes, je leur parlais y avait... Ils demandaient ton avis, il y avait des... Voilà, tu penses quoi de ça Est-ce que c'est bien Nanana. Et j'avais... On était devenus potes, bon, on était potes quoi y a eu... On a créé tout ça et on a fait une super saison League Football pro, pro on gagne, euh, sur Smash ça allait au OK c'était OK, Rocket League par contre c'est un peu compliqué sur Rocket League parce que Rocket League on fait une saison en RLCS avant c'était un championnat et euh, on termine dernier, Ouf. mais genre c'est pas dernier, euh, c'est genre ce qu'on avait fait 0-10, oh. mais attends l'histoire elle est belle, je vais te raconter derrière, euh, ça peut faire... mal, ça, en plus c'était juste avant que Rocket League passe gratuit non Ouais, c'était bien avant que. Et donc, il y a de avant que, et ouais. Tout. ouais. Donc, moi, je suis C'est là où je me suis vraiment, en 2019, c'est là où je me suis intéressé à, à au RLCS, Rocket League et tout. Et on termine dernier. Donc, voilà. C'est donc, important pour la suite que je dis par rapport à ça. Donc, euh, je fais ma saison à la S-Monaco eSport. Ça va être rigolo après. Je fais ma saison à la S-Monaco eSport et, et tout. Entre temps, on passe. Euh, les réseaux sociaux commencent à péter. Sur Twitter, on était, je crois, on était, quand j'arrive au club, on est à 9000, on passe à 20000 au moment où je me barre. Donc, ça double. Ça double. Sur Twitch, euh, on faisait 15-20 vues. Et en fait, avec Alex, parce que ça, les gens ne le savent pas, nous, on se bute aux télé Enfin, lui, il aime bien les réalités euh, tiers-trash, trash, là, trash -tier, tu vois, les trucs euh, les Marseillaises, soit c'est nul. Mais non, on regardait tu sais, souvent les... On faisait des streams, on faisait du react, on regardait beaucoup les, les îles de la tentation, les trucs comme ça. Et ça avait créé un truc. On avait créé un rendez-vous tous les dimanches, que les gens venaient. Au début, on était 20, puis on est passé à 40, puis 50, puis 100, puis jusqu'à monter à 300, 400. On faisait des bonnes stats, de très bonnes stats, tu vois, pour une équipe euh, histoire. Donc, on avait créé un truc, il y avait des stades, on était content de, de ce qu'on avait fait. Malheureusement, il y a le Covid qui passe entre temps, donc le Covid euh, arrête tout. Il n'y a plus de tournoi, il n'y a plus de LAN. Euh, les sponsors aussi. Ouais. Les sponsors, disent, Ah, voilà, bah ça a, ça a coupé beaucoup de choses, bah, le Covid. Ouais, les sponsors disaient, eh, Frérot, le euh, moyen, on ne peut pas l'afficher, revoir tout le monde. Donc, tu as forcément moins de rentrée d'argent. Donc, on arrive vers, mai, vers mai, ju mai, juin, juillet, août, tu vois, la période un peu où on est vraiment dans le Covid. Ouais. C'est là où moi, je me mets à streamer. Parce que j'allais devenir fou. Tu peux... En plus, le Covid. Tu streamais déjà un peu avant, mais c'est ouais, là où ça C'est là arrive. où vraiment, ben, les gens, ils se disent que c'était mon prime. C'est triste, tu vois. Mon prime est déjà terminé, tu vois. <rire> ça se voit sur ton Twitch Tracker, si la régie veut bien nous le trouver, c'est BMS Joel, sa chaîne Twitch. Parce que là, sur ton Twitch Tracker, c'est cette période 2020, un peu fin 2020, début 2021, ouais. avec tout ce truc de sortie de PS5, etc. Ouais, où où, où je suis à mon prime. Parce là, que j'ai envie prime, de streamer. Aussi. Parce que moi, j'ai un gros problème. Et ça. Et ça, je on sais va que, On va en parler, mais ça, j'ai un gros problème avec ça. Et là, on arrive à la période où, euh, mai, juin, juillet et tout... Et un jour, euh, pardon, on fait un stream euh, avec euh, les joueurs de la SM Monaco et tout. On avait fait un stream. En fait, on parlait, on faisait un peu le bilan de la saison. J'ai fait pas mal des petites émissions d'e-sports. E ouais. On avait des, des super invités, Kayat. C'était sur ES1. Non, c'est après ES1. Okay. Justement, je crois que j'ai été repéré par ça pour arriver euh, sur ES1 -là. Euh, on, est re, euh, on faisait des streams, je, je, on fait un stream avec les joueurs de la SM, tout ça. Fin du stream. Ah, tiens, il y a les stats. Ouais, tu vois la grande courbe. En juillet 2020 et tout, t'étais bien. T'étais encore mieux après, ouais. jusqu'à janvier 2021. Donc en fait, t'avais tous ces six derniers mois de 2020, à début 2021, où c'était bien. Ouais. Et en fait, là, ce qui est intéressant, parce que les barres vertes, c'est l'audience, mais en réalité, c'est les barres roses. Les barres roses, c'est le temps streamé. Ouais. Et on voit qu'en réalité, c'est pas vraiment que t'as perdu l'audience, c'est que quand tu stream, l'audience, elle est là. Et ouais. quand tu stream, oui. elle n'est pas là. Ben, je sais. Bah ça, j'en je suis totalement bon, conscient. C'est le hashtag analyse du siècle, oui, hein. oui. pas donné la, mais, la plus grande ça, mais... ça, ça peut frustrer plein de créateurs de contenu de streamers qui se disent, putain, moi j'aimerais bien avoir des stats. Parce que je sais que si je me mets, par exemple, je stream une semaine de suite, sur du League legend je peux monter à 1000 viewers. C'est bien pour du League of Legends, tu vois. Pour moi, pour un mec comme moi qui streame pas régulièrement. Mais j'ai un problème, c'est que si mon... ma tête ne veut pas je ne peux pas streamer. Et pourquoi ta tête elle ne voudrait pas Parce que du coup... On... Des fois, je n'ai pas envie. Et là, tu nous as parlé par exemple de l'A.S. Monaco, tu ouais. vois, de ton rôle d'ambassadeur et tout. On va parler après de plein d'autres trucs. et Il ouais. n'y a pas de souci, c'est cool. Tu commences à streamer sérieusement 2020, Covid, ce que tu dis. Ça se passe bien. Les audiences commencent à suivre. Tu arrives à créer un intérêt à rebondir ouais. après Radio Sexe. Mmh. Euh, tout roule Tout roule, tout, ouais. est, tout est un peu au vert, tu manges un peu de quiche Ah frère, ça on mange bien hein. Voilà, il y a quelques OP ici Ça c'est un truc, souvent les mecs, euh, sur les, me, un jour dit, il y a un mec qui m'a critiqué, il dit « Ouais euh, !» Souvent c'est un mec qui dit « Ouais, vous êtes euh, des, des hommes sandwich, mais maintenant je me mets au défi. » Vous tous, euh, YouTube, Twitch, euh, Spotify, on vous propose, euh, je sais pas, 5000 balles pour faire de la pub pour un clavier je vous garantis qu'il y a quasiment personne qui refuse. Oui, tu toi. seras un sandwich. Je, vous serez tous des sandwichs. Non, toi. mais surtout, ça dépend aussi des réalités que tu as. Ah oui, si tu des gens, si tu veux faire des projets au bout d'un moment, c'est vrai que si tu veux mener le truc à un niveau un peu au-dessus d'un ouais. objet. Mais donc, du coup, c'est assez drôle parce que, tu vois, euh, je me reconnais un peu en toi, euh, il y a quelques années, j'avais aussi beaucoup de mal à être mm. très régulier. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Et, et, et je te vois un peu comme ça. Et, et donc, du coup, je trouve c'est intéressant d'avoir ton témoignage. Du coup, tu nous dis des fois, ma tête veut pas. Ou Pourquoi est-ce que même quand tu es à ton prime, même quand tu as eu du monde, le Co-Star PS5, les trucs qui ouais. ont marqué du monde, là, les gens dans le chat, le costar par... PS5, oui. Pourquoi est-ce que tu as du mal à t'y mettre, à créer dans la durée, à t'imposer en tant que streamer, en tant que YouTuber te... Qu'est-ce qui t'empêche à ton avis C'est quoi bah, Parce que je suis peut-être... La rigueur, la je vais... discipline. Non, je vais être honnête, je ne suis pas passionné. Moi, quand je viens streamer, je le fais par plaisir. Je viens streamer parce que j'aime bien mes viewers. Mais je vois, voilà, on vient, on discute de certains trucs, mais je me vois pas tu vois, comme toi ou un camel ou, ou un sardoche qui arrive, Parce que eux, c'est leur passion. Même si, y a de la, même si je sais que si je stream régulier, je vais avoir de l'argent. L'argent, ça ne drive pas tout. Malheureusement, ouais, ça va jusqu'à un certain point. Même si je prends des sous, la motivation, la, la passion, c'est... Je sais pas, j'arrive pas à me... Après, j'ai des périodes comme ça. Parfois, pendant une semaine, je stream et après, j'arrête. Je... je sais pas, c'est... Je suis un peu, le, comme je disais, le Ronaldinho de, de... ou le Ben Arfa de, de Twitch. J'ai des périodes où j'ai envie, des fois j'ai pas envie, ça dépend. Ça dépend aussi des jeux, ça dépend des périodes. Euh, quand euh, la PS5 sort, j'ai envie de tout le temps y jouer, de tout le temps y jouer, donc je stream. Ou même parfois, je joue à des jeux, je sais que ça va pas intéresser l'audience. Donc je me dis à quoi bon de streamer Par exemple, actuellement, euh, je joue beaucoup à The Last Guardian, ouais. je stream pas. Je peux faire des 2-3 heures dessus, mais je stream pas parce que je sais que mon audience n'aime pas forcément ces jeux-là, tu vois. Mmh. Je joue à Halo. Ça, c'est un truc que les gens savent pas. Oh. Je joue à Halo. C'est bien. En off. Mais je sais que mon audience n'aime pas parce que moi, où j'ai dit je joue à Halo public, moi, je suis un off. <rire> Ce que je vois, c'est avec Playstation. Mais bref, je joue à Halo. Mais euh, c'est le truc qu'ils vont pas aimer, que mon audience va pas aimer. Par contre, si, admettons, il y a une émission à React qui me plaît, qui matche avec mon audience, là, je me dis, je vais regarder. Par exemple, la télé-réalité, je trouve ça fun, mais je trouve ça encore plus fun de regarder avec des viewers qui ont... Eux ont des analyses, ouais, un avis, quelque chose à apporter. vont te suggérer des trucs. Par exemple, regarde la semaine dernière, il y a deux semaines, il y avait, euh, et si on se rencontrait, l'émission, il y avait une fille qui euh, était appelée, qualifiée d'arnaque. Je reprends les termes. Employé. Ah oui, je vois laquelle. On regarde l'émission, c'est pour ça que je kiffe le. C'est pour ça que j'aime le react. Parce que souvent, les mecs disent, hey, mais ils font du react pour les stats, nanana. Nan, nan. Si je voulais des stats et de l'argent, j'aurais react tous les jours. Je ne le fais pas. Ou si je voulais des stats, de l'argent, j'aurais fait du GTRP, j'aurais fait des voix de Mexicains, t'inquiète pas, j'aurais de l'argent. <rire> eh, <rire> sur ce qu'il dit, combien de fois j'ai dit, Joël, ton GTRP, tu serais fort. Bah oui, mais <rire> il faut la passion, la passion, il faut vraiment avoir envie de le faire. Tu, moi, Pour moi, les mecs qui disent que les gens streament pour l'argent, après, c'est mon point de vue, je pense que ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire 10, 15 heures de stream juste pour l'argent, c'est pas possible. Au ça va te saouler. Ouais, et oui, te voir. ce que tu veux dire c'est que même si c'est pour l'argent, c'est aussi combiné à peut-être de la passion, ah de oui, l'envie, si, de l'amour si, si, de la de l'argent, c'est que tu aimes le truc. Moi des fois, j'ai pas envie de streamer. Je <rire> te donne l'exemple de, de ah dans le chat, dans le chat. Mais dans le chat, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça oui, ils sont plaisir. Il y a du monde là. Et euh, on regardait euh, euh, et si on se rencontrait, et il y a un viewer Force à toi, mon pote, je t'ai vu sur Twitter qui me dit Hé, hey, il euh, hey, y a Djulal sur Instagram. Allons lui parler." J'envoie tout le chat à de la meuf qui était concernée comme un Et c'est ça que j'aime. Tu vois, c'est ça que je kiffe, les interactions, les... Mais pas tout le temps, tu vois. Et ça dépend vraiment du programme, des jeux. En fait, peut-être que le jour où je vais trouver le jeu… Qui me donne envie de streamer tout le temps, voilà bah là je vais le faire. Mais là. Euh... Mais tu vois, genre, euh, genre je me dis, tu vois, d'une certaine manière, mais toi, toi par exemple qui a fait de la muscu, tu vois, à la salle, à des moments, où il y a des bonhommes quand ils voient la salle, ils manquent de motifs, non, pas tout le temps, euh... tout ça. Je fais pas le parallèle pour dire ouais. que c'est exactement Non, Je fais pas le parallèle pour dire que mais se mettre à la salle, c'est la même chose que streamer. Tu vois toi, Si, c'est la même. Ce que j'essaye de dire dans le fond, c'est, tu vois, ces petits moments où tu te fais violence pour un résultat qui va être positif derrière une fois que tu auras pris goût et l'habitude ouais. tu vois mais je pense que c'est une mauvaise idée de streamer quand t'as pas envie sinon t'arrives t'es aigri il y a un viewer qui va dire hey joël j'aime pas tes baskets tu vas insulter sa mère <rire> tu vois ce que je veux dire ça sert à rien moi quand je j'ai pas envie de streamer c'est mieux que je ouais, reste ouais. Euh... après c'est au mood et à l'appréciation de chacun personnellement il y a des tonnes de fois où j'avais pas envie de streamer je me suis quand même un peu forcé ah, ouais en fait j'ai lancé et ouais. une fois que j'ai lancé, je suis dans l'état d'esprit de je suis en live, et donc du coup, ça va. Et il y a même plein de fois des fois où genre, euh, j'avais pas envie, j'ai lancé, ça s'est super bien passé. Ouais. Et à la fin des 3-4 heures, je ressors et je fais, j'ai bien fait de me forcer. Bah oui, mais t'as raison. Plein de fois. T'as raison. Mais le premier pas qui est le plus dur. Moi, ça m'arrive souvent, chez MGG, des fois, j'ai la flemme de streamer. Mais une fois que je m'assois je dans la cabine, ça je parle comme un rappeur, <rire> je m'assois dans la cabine, je mets mon casque, je vois les viewers qui sont contents de me voir, qui sont contents, je suis content d'être là. Et j'y pense, mais c'est le truc le plus compliqué. Et quand t'as fait le parallèle avec la muscu, totalement vrai. Moi, actuellement, je vais pas trop à la salle parce que j'ai la flemme. Mais après, j'ai un truc, ça, quand même, la muscu, j'ai commencé très tôt. Je vais retourner parce que, bout d'un dans mon ADN, je suis habitué. Alors que le stream, c'est vraiment par période. Il y a des parents, ah, moi, je vais streamer et après, je n'aurai plus forcément envie de... Moi, je de pense que ça. si un jour, tu réussis à choper cette discipline, tu vois, je ne peux pas, parce que tu vois, es mon gars, on se connaît depuis ouais, ouais. quelques années. Franchement, je t'aime beaucoup, Joël. Je sais, ouais. je sais que tu le sais. Ah, je vais pleurer. <rire> <rire> non, franchement, tu sais que quand on me... Zéro la dernière fois en stream, on m'a dit, c'est lequel ton meilleur pote dans cette industrie ouais, Moi, pareil. Et j'ai dit, Joël. Mm. Parce que franchement, genre. Euh... Moi j'en je dis ça. Et donc du coup, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que le but, c'est pas de faire une déclaration d'amour sans sens. Tu veux mon hymne ou quoi non, Je rigole, tu l'as déjà. <rire> je l'ai déjà. Mais en réalité, ce que j'essaye de dire en fond, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, je me reconnais en toi. Ouais. Donc vu que je me reconnais en toi, tout ce que tu dis là, de la tête, j'étais pareil. Ouais. Et du jour, pas du jour en demain, mais avec le temps, ben, j'ai réussi à, à gagner cette discipline et je sais que tu peux le faire. Et c'est pour ça que je, je, on parle un peu là en public un peu de tout ça, tu vois, parce que je sais que tu peux y arriver. Un jour, je vais. un jour, je vais avoir des gros stats. T'inquiète. Même pas mais... les stats, mais la régularité. Oui, la régularité, ouais. On y va le cœur, tu vois. Ouais, mais je sais pas, j'ai du mal. Parce qu'en plus, par contre, ça c'est un truc où, genre, je suis, je trouve que c'est carré, on peut être d'accord sur ça, tu vois. Euh, moi, là où je te trouve vraiment bouillant, que ce soit Radio Street Loop, d'accord Hollywood, t'es trop fort sur les plateaux, et les émissions. Ah, mais moi, comme j'ai dit, je suis une sorte de Valère Germain, tu vois. Je suis le second attaquant. Moi, il ne faut pas me mettre tout seul. C'est quand j'arrive pour balancer mes... des trucs, des petites remarques. Là, je pense que j'excelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des émissions chez MGG. J'aime bien... voilà pas forcément être la tête d'affiche, mais être le mec un peu sur le côté qui rajoute des trucs. Moi j'aime bien. Moi vous savez que franchement, euh, je sais pas si vous êtes d'accord dans le chat, mais moi Joël sur un Radio Street où on va par... ou alors sur un Zako, dès qu'il faut parler de sujet, cest tu sais, à ouais. société un peu, une réflexion, un peu d'arguments et tout, c'est là où je trouve ouais. que tu es à ton prime. Tu vois, parce ouais, que ça réfléchit quand même. On a, en a dans la tête. Il y en a dans la, la caboche. Oh, non non non non non non. non. Voilà. Mais, attends, mais attends, on va parler, parler, de la de On a parlé de la S-Monaco ah, Non continue, attends, je vais, parce qu'il faut que je développe parce ouais, qu'on va arriver. Je pense qu'au autant, autant on va arriver sur BMS. Ouais. Faut qu'on aille voilà. Donc on va revenir sur S-Monaco. Euh, je te dis, vers mai, juin, juillet, t'as le Covid qui frappe. Donc forcément, on a moins de sponsors, moins d'argent. Et euh, on avait fait un stream euh, où on avait un peu fait un, le récap de la saison. Le stream se coupe et euh, avec le gens on se retrouve sur Discord. Donc il y avait Extra, qui joue chez BDS maintenant, ouais. qui avait fait 0,10 ou 0,12 en LCS. Vince, qui est chez The dream Et à la fin du stream, euh, je leur dis, mec, alors ça dit quoi la saison prochaine Parce que le mois de mai, c'était la période où on allait un peu renégocier les contrats. Donc, Tavins, il me dit, ah, gars, moi, c'est chaud, je sais pas, je vais te prolonger. Je dis, ah ouais, c'est bizarre ce histoire, comment ça, tu ne vas pas te prolonger Il me dit, je sais pas, il ne faut peut-être pas continuer ce match. Okay. Extra me dit, euh, ouais, moi aussi, je ne vais peut-être pas te prolonger. Oh là, là, tu commences à sortir le sapin. Tu vois, je suis un peu, tu sais, comme le joueur, pour que les gens le, pour qu comprennent, tu sais, tu es un peu comme le joueur de foot, qui est dans, une, qui est dans un bel effectif, et, et tu vois que les quatre vont partir. Et toi, tu veux jouer la Ligue des Champions, tu veux pas un effectif d'Europa League, c'est un truc un peu amoindri. Donc, je commence à me poser des questions. Donc, j'ai Alex, ouais, c'est bizarre, les mecs, qui commencent à me dire qu'ils vont partir. Derrière, le truc le truc qui m'achève, c'est un mois après, j'apprends que Wawa, euh, Wawa Dragon Ball Fighter Z, va sûrement quitter l'équipe. Alors que c'est un monstre Alors que c'est un crack. Je comprends pas le délire, je ne sais pas. Donc je commence à me poser des questions. Donc là, je me dis, mais ouais, qu'est-ce que je fais Donc j'ai une solution. La solution, c'est soit je me dis, bah, je reste, je fais le mercenaire, je prends mon argent, et je continue ce que je fais. Mais comme je t'ai dit, moi, l'argent ne me drive pas. C'est l'envie. Ouais, et puis cette passion. Ouais. J'étais comme un mec qui était amoureux d'une meuf, et cette meuf te déçoit une fois, deux fois. <rire> et vas-y, tu commences à dire, est-ce que ça vaut le coup de rester avec elle Reconstruire, -re reconstruire un truc, tu vois. Et là, le truc qui m'achève, un soir, je vais dans un bar avec Alex. Et déjà, à cette époque-là, je commence à être convoité par des autres structures e sport. Pour ce qu'on a fait, Oplon, ouais qui ont les fait. Propre. À l'époque, Oplon qui contacte Alex et tout, et puis je sais pas ce que ça a donné. C'était Alex, si gère. Un soir, je vais dans un bar et tout. Je, je croise uh, Imuan, je ne sais pas si ça te parle. Qui Imuan, oui. Imuan, de, oui, oui. de, de MCES. Et qui me dit, euh, hey, tu ne serais pas friagent agent bientôt chez euh, euh, Monaco Je lui dis, comment ça Il me dit, ah, ça va vite les infos. Donc il me parle du projet MCS, il me parle du projet MCS. Donc là je me dis putain ah oui. En plus ça colle Marseille, toi tu de des Maroc, pour l'OM. Après ah, j'aime beaucoup les Monaco. Mais Marseille MCS, en plus, hey, le chat je vais te frapper avec vous. MCS ont fait une le levée de fond. Donc je me dis eh hey, tu connais ton gars ils ont peut-être des sous pour moi donc euh, je vais venir. Hey, les amis levée de fond, levée de fond je veux dire. Ah, ils ont peut-être de l'oseille donc on va on va voir ce qu'ils disent. Donc Imen, Imen me hey, MCS augmenté Imen il, il est trop fort. me rentre littéralement dans ma tête. Ouais, euh, MCUS, t'inquiète, on va faire ci, on va faire ça. T'inquiète, on va te laisser libre au ce que tu veux faire pour la création de contenu. Mais moi, dans ma tête, c'est fini. Tu sais, comme je te dis, c'est comme une meuf qui est amoureuse d'un mec, et le mec commence à faire n'importe quoi. Et là, tu vois que le collègue de bureau, il est trop gentil, il est gentil, il t'emporte des fleurs, <rire> des croissants, il t'emmène au cinéma. Tu te dis, mais c'est mort. L'ex, je ne vais plus le revoir, tu vois. Donc, dans ma tête, j'ai Alex, gros. Je crois que c'était juin, juillet, j'ai Alex. hey gros dit à scène que c'est bon moi je ne prolonge pas tu vois, mais erreur de ma part, enfin bref et tant mieux parce que quelque part je n'allais pas prolonger quoi qu'il arrive J'allais Alex moi c'est mort je veux plus, parce que le projet, le... tout le monde partait en fait, tout le monde partait, extra partait, Vince partait Ouais ça n'avait plus de sens, c'était dénaturé Oui et, et toi tu arrives avec des ambitions, tu dis putain mec j'étais là en, en mode ouais nous on va, on va, on va essayer de, en termes de visibilité sur nous on va aller attaquer son prendre la vitality Ouais, je suis fan de Vitality au passage hein, et Néo euh, je suis fan de Néo, oui, ça... et, et ça les gens ne le savent pas. Et ça je suis un très très grand fan de Néo Moi, on en reparlera. Et euh, Je vois, euh, donc je dis à Alex en gros, bah mec, euh, il euh, vaut mieux qu'on quitte la SM parce que le, ce qu'on veut faire euh, va pas... Ça bah, sera euh, plus possible Ce sera plus possible en fait, on va juste être sur PV et il y aura rien d'autre. Voilà, donc je dis à Alex de dire, euh, ce qu'en fait c'est Alex qui est intermédiaire, que je ne prolongerai pas. Je leur annonce que je ne prolongerai pas, que je vais quitter le club. Au mois de septembre, je crois, c'est le 1er septembre et tout, ce que je savais que tout le monde allait partir? Entre temps, euh, un jour, euh, tu as Alex qui organise un call avec MCES, il et un autre monsieur. Ouais, je sais plus c'était qui, je connais pas son nom, je pourrais pas dire qui c'est. En gros, pour en négocier ce qu'on est ah, ce que j'allais dire, pourquoi ouais. ça se fait pas au final si le projet est ouais, bah, là, bah, si t'inquiète, j'ai t'expliqué, t'inquiète pas, vous allez le savoir dans un cours libre tout de suite. <rire> et euh, euh, Alex, déjà, déjà, hey, ça aussi. Parce qu'en fait, j'aime bien préciser, parce que j'ai dit, mais il est arrogant, j'ai dit à Alex, eh, s'il te plaît, déjà calme le rendez-vous vers midi, comme ça on est bien arrivés. Alex calme le rendez-vous à 9h. je <rire> J'oublierai jamais, c'était le matin, j'étais en quoi couette sur moi, et c'était sur WhatsApp. En calabar, couette sur moi, mais Et c'était 9h, 10h, j'avais trop la... Non mais, eh, parce que les gens vont dire, eh, mais, euh, eh, mais il fait la star. Eh, je vous jure, dans le chat, si jamais on vous donne, vous avez le choix dans votre vie de décider de l'heure à laquelle vous travaillez et vous avez des rendez-vous, il n'y en a pas un qui va avoir un rendez-vous avant 10h, mentez pas. Et euh, Alex organise le rendez-vous, donc en gros on a, un, on a un call, donc au début Alex pitch le truc, je lui pitch le truc, je lui dis voilà mes projets, en gros moi ce que je veux faire c'est création de contenu, euh, faire ci, faire ça, tu sais. Si vous... Avoir et, et... un peu de moyens, voilà, faire avoir des, de moyens. des mèmes, de la com, des trucs. Exactement, des mèmes, parce que quand je t'avais laisse à il la y a un truc qui me frustrait énormément, c'était… Quand tu voulais faire des tweets, des vannes, des trucs, du taunt et tout, tu pouvais pas. Parce que le problème, c'est que. Ont... C'est un, un club. Institutionnel de club. Exactement. c'est un club de foot. Et même à l'époque, à l'Est Monaco, j'avais voulu, pour développer euh, l'image, j'avais proposé qu'on recrute d'autres influenceurs avec qui j'allais bosser, des influenceurs sérieux. Tu vois, des mecs autour de moi sérieux. Je voulais développer mon staff à moi. Tu vois, j'ai voulu venir avec mon staff pour créer un truc. J'avais dit Morgan. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit, ouais, euh, le MMA, c'est trop bien. Ouais, normal. J'avais proposé Réza, ils n'ont pas voulu, et j'avais proposé Zach Nani. Et Zach Nani, vous savez ce qu'il m'a répondu Je lui dis, tu vas avoir un salaire et tout. Je lui dis déjà, en plus c'est nous, on va faire un projet ensemble. Tu vas croquer, c'est-à-dire, tu vas avoir des sous. Elle me dit, non, euh, moi je supporte l'OL. Bah, J'ai dis, bon, ok, casse-toi. <rire> Mais frère, je, me dit, euh... la pour représenter une structure qui a comme essence Marseille, je me voyais mal. À venir, non, c'est si Monaco, histoire. je t'avais ah dit. Alex oui. me dit, euh, euh, euh, Zach me dit, non, moi je supporte l'OL, t'es un fou. Jamais je dois faire un truc, Ce sera pas avec mon club. Ouais, mais on est droit dans les bottes. Non, mais j'ai apprécié. Et ça, je tiens à préciser, <rire> je dois le dire en face, devant les gens. Il est droit, c'est un mec intègre. Il n'a pas... Il aurait pu avoir des sous, il aurait pu avoir des sous, je faire quelques heurts et des tweets, mais là, dis donc, il a dit non l'argent. Et moi, j'aime, parce que même si on aime gagner des sous, il faut quand même avoir une ligne directrice. Donc, on fait le call avec MCES, et ça, j'oublierai jamais. J'avais tellement laine à la fin du call. Donc, Alex me pitch. comment ça va présenter Voilà, c'est Joël, il veut faire ça. Donc, moi, je leur propose mon projet. En gros, création de contenu, faire des tournois, faire des events, inviter d'autres influenceurs, faire des trucs, des budgets, etc. Et euh, Imuen, il, il pitch, Imuen il me met trop bien, il me place trop bien, j'étais trop. Moi je voulais trop bosser avec lui, je voulais trop bosser parce que c'est un mec que je kiffe, et que trop sympa, je voulais bosser avec lui. Et il y a le monsieur, je sais pas c'était qui, je sais pas qui c'était, es, qui est en mode euh... ouais ok, ouais, d'accord, ouais, ok. Assez laconique dans son ton dans son ouais, quand même. Part, genre, pas, pas trop de passion, quoi, Ouais pas genre, euh, passion. Euh, le mec s'en bat les couilles ce que je raconte, je dis mais oh Et à un moment, le truc qui m'énerve, est... il check mon compte Twitter. Comment je sais qu'il check, check mon compte Twitter, il me dit mais euh, toi tu fais juste que retweeter en fait. Oh le manque de respect. Attends mais il t'a chié dessus là. Quand il m'a dit ça, je prends mon téléphone, je vois un message à Alex, je dis gros, c'est bon, moi je veux pas aller. Je dis c'est mort, j'ai plus envie de. Oh le il manque de respect, absolument. Oui, je... je dis Alex, c'est bon, nous, vas-y, Nick, on n'y va pas. C'est pas grave. Tant pis, on n'y va pas. Je dis, on y va pas, c'est pas grave. Mais le pire, c'est que tu vois, dans tout ça, c'est intéressant. T'avais de la visibilité, t'avais un avis, donc c'est-à-dire l'expertise, la volonté de monter un truc, être pertinent dans des contenus et tout. Et le mec. Ouais, il m'a dit, tu veux que me dit Je dis, mais. Je dis, ouais, je suis ça salope ou quoi Comment Donc j'ai Alex, vas-y, c'est bon, on arrête. J'ai Alex, c'est bon, on arrête. Vas-y, c'est pas grave, tant pis. S'ils veulent pas bosser avec nous, bah, on fera autre chose et. Et cette autre chose, au final, ça commence à prendre forme. Attends, y a Avant le autre chose, il fallait bosser pour le structure. Il y a une structure, euh, parce que, euh, faut savoir j'ai des bonnes relations avec euh, Antoine Griezmann mmh. et Théo Griezmann. Ah. Parce que pour le, ceux qui ne savent pas, euh, je t'avais montré les, les DM, ah un ouais. jour, euh, Antoine Griezmann, un jour, il m'a chopé en DM, ouais, on joue à PS et tout, j'avais refusé parce qu'il est très fort. Et euh, as, Théo Griezmann qui me disait est-ce que tu serais chaud pour bosser avec nous sur Gris eSport Donc moi, je dis, euh, je lui parle, à ce moment-là, j'ai ni dans la tête, je lui dis, je suis chaud, mais compte à partir de juillet, juin-juillet 2021, sache que je ne serai plus là parce que je vais créer ma propre structure e-sport. Et, et en fait, c'est suite à l'échec avec MCES que je me dis, bah, si euh, ils ne croient pas en ce que je veux faire, eh bah, je vais le faire moi-même. Bah ouais, foutu pour je foutu me dis pour voilà, euh... Parce que, tôt ou tard, j'allais être bridé, j'allais être bridé. Tu, des fois, tu veux tonner un ton adversaire, ah ben non, il ne faut pas. Au bout j'ai dit, je vais faire mon propre truc et on verra. Ça se trouve, on va échouer, ça se trouve, on va se casser la gueule. Non, au bon, on au moins, on essaye. Au moins on essaye, on voit si ce que je pense être bon l'est vraiment. Comme ça, même si dans 5 ans ça a fonctionné, ben bah voilà. Et ouais, si ça n'a pas ça, ça fonctionné, se faire. au bah, moins vois pas fait. de regrets. Moi, je voilà, j'aime pas avoir de regrets et me dire, ah, non, et si j'avais fait ci Donc on se dit, on va lancer. Je dis à Alex, un jour, viens gros, on lance une structure sport. Alex, c'est mon bras droit de fou. Alex, si demain je lui dis, viens on va se présenter au présidentiel j'ai juré <rire> qu'Alex, il va venir faire des flyers. <rire> Et il, va tout... <rire> il, va, il va aller chercher signatures. Je sais. Et si demain, lui, il dit « Ouais, euh, je sais pas, je vais être prison du Vietnam, moi, je vais venir faire sa propagande sur Twitter. <rire> » Et ça, on marche comme ça. Donc, je lui dis euh, « Vas-y, on va faire notre structure e-sport. » Voilà. Donc, on a pas... On a des thunes, mais pas assez pour faire notre structure e-sport. Donc, au début, euh, c'est... Je... En plus, euh, le truc, c'était... Entre-temps, euh... je suis recruté par MG... euh, ES1, qui est actuellement MGG. Donc, en fait, j'ai vraiment eu de la chance. J'arrête Radio Sexe. AS Monaco. Et moi, j'arrête l'AS Monaco, je suis contacté par MGG et je suis contacté par PlayStation. Donc en fait, en gros, j'ai trop de chat. En fait, l'un c'est trop drôle. Radio Sex avec Monaco, comme tu as dit, Ice ouais. Monaco, euh, PlayStation plus MGG. Trop de chat. J'ai trop de chat. Mais après, du merci, c'est parce que je travaillais bien dans. Tu sais, c'est un milieu où si tu fais de la merde, ça va savoir si tu travailles bien. Ça va se savoir. Donc j'étais sérieux, je n'étais jamais en retard, pas, je ne manquais pas de respect aux gens, j'étais poli. Donc les mecs se sont dit, ouais, on va le prendre, il, il est tranquille. Pas, après, bon, je n'ai pas la meilleure image. Je suis un mec, des fois, j'insulte les gens, tout ça. Je ne suis pas non plus un fouteur de merde. Je ne suis pas un mec toxique. Quand les mecs m'insultent, je ne décide pas pour amener ma commu. Donc j'étais safe. Donc derrière, je fais, entre temps, je fais MGG. Et euh, je signe chez MGG et chez PlayStation. Voilà. Et euh, au départ, on veut lancer la structure, mais le délire, c'est qu'on a ni non. On ne sait pas comment on va l'appeler, on n'a pas d'argent, on n'a pas de logo. Je vais te le faire, je vais t'expliquer. Donc le « well ou en fait En fait, on s'est dit, on va lancer une la structure, mais on sait pas comment on va l'appeler. Donc à la base, euh, je me souviens, un jour, on part à Paris 17 e avec Alex, c'est souvent notre QG. Désolé les jeunes, n'écoutez pas ce que je veux dire. On allait à la chicha. Souvent avec Alex, on se pose à la chicha et tout, on faisait notre vie. Et ce jour-là, je dis à, à, à Alex, viens on va à la chicha, on essaie de… On travaille quoi. On connecte pour, on, on euh, des idées, ouais. pour, pour avoir un nom. Donc je vais... Donc, au bout d'un moment, moi, j'en ai marre. Je prends mon téléphone, je tape « simulateur de nom Structure sport. Ça existe. J'ai fait un trade dessus, j'en ai parlé. Et on, on tape des noms. On essaie de... On, on, on, on, ça, fait, ça te simule des noms. Ouais, ouais. Euh, Keyboard Warrior e sport. Moi, je me rappelle King, toujours du nom. King Lion e Sport. <rire> tu vois, des noms de merde. Au bout d'un moment... <rire> King Lion e Sport. Ouais, voilà. c'est vraiment un Exactement. Genre. Au bout d'un moment, euh, euh, 3 000 checks, 2 chichins. On se dit « Bon, frère, c'est bon. Vas-y, on rentre, on va trouver autre chose. » Quelques jours après... Euh, là, et ça c'est une histoire vraie de fou, il euh, y a le son F 4 ouais. qui tourne, qui tourne, et à un moment il fait BSB, 667, Black Mafia comme BMF, et là je me dis, il faut qu'on appelle euh, la structure BMS. Parce que ça avait une connexion avec. Pourquoi Parce que quand euh, je faisais les bons de commandes, tu sais pour les prods euh, euh, vu qu'on était en auto-entreprise, mais tu peux mettre le nom de ta société, ouais. c'était Bimuté subs et sur le bon, il te mettait entre parenthèses, trois lettres, B.M.S. C'est parti de là. Et j'ai dit, on va l'appeler B.M.S. Je dis, donc, Alex, donc là, j'ai dit, Alex, t'es chaud, on l'appelle B.M.S. Il me dit pourquoi, je lui explique, il me dit trop lourd. On l'appelle B.M.S. En gros, donc maintenant, ceux qui portent nos maillots et tout, c'est une boîte de prot à la base, voilà. On part de là et pour le logo, on s'était pas foulé. Un soir, on jouait à, à FIFA avec Alex et tout, bon, on faisait des maths. Je lui cassais la gueule en plus, faut il faut qu'il s'en rappelle. <rire> On passe toujours des petites piques comme On rappelle, parce que quand j'étais à mon prime sur FIFA, c'était difficile à, à, à chercher. On faisait des matchs, au début, tu sais, souvent as avec tes potes, on était sur Discord, on, parce que l'essentiel de BMF était fait sur Discord. On traînait, donc on parlait, blablabla, bla bla, on raconte une vie, on joue, on joue, on joue. Au début, on fait des matchs sérieux, on joue, on joue, euh, enfin, oula, j'ai dit une dinguerie, parce que j'ai dit on fait des matchs sérieux, mais ça va être mal interprété, mais vous allez comprendre. On fait des Barcelone, Bayern, France, euh, France, Brésil, euh, des trucs comme ça. Et puis à la fin, on prend des équipes féminines. C'est pour ça que j'ai dit une euh, <rire> On prend des équipes féminines, mais parce qu'elles ne sont pas beaucoup jouées, les équipes féminines. Il prend le Brésil, je prends les états unis Et là, euh, le logo. Je vois le logo, je dis, mais le logo, on voit, Il s'est énervé le logo des états unis Donc on fait notre game et tout, la game se termine. Il était 2-3 heures du matin et je me souviens, je vais sur Google, je tape... Euh, euh, soccer euh, soccer euh, USA euh, le logo. logo, autre comme ça, il me le met. Je prends le logo, mais euh, pour pas avoir. Euh, c'est évident, ça, ça ressemble, tu vois, c'est évident. Je, re, je change de lettre, j'ai galéré pour la typographie euh, du BMS, j'ai galéré parce que c'était une typo spéciale. Je l'efface, j'utilise sur Photoshop et je montre au mec. Et tout le monde dit, wa ouais, trop bien, trop lourd, ni." Et t'as des mecs qui commencent à dire, mais il me dit quelque chose, le logo. Je dis, ah ouais, t'es sûr Oh, la racheur dedans. Et après, je leur dis, ouais, je leur dis arrêtez, je dis, ouais, le logo, nanani, nanana, nanana. Donc, le logo part de là. Et euh, sur les maillots, tu sais, le maillot, il est un peu différent. Enfin, il est un peu tu t'as pas le cadre. Mmh. C'est la veille où on devait éditer les maillots pour pas avoir de. Ah ben bah voilà, il est là le logo des États-Unis. <rire> et la veille où, de l'édition des maillots, pour pas avoir de, pro... de problème, c'est ce qu'on leur avait expliqué au... au fournisseur, pour pas avoir de problème avec la justice, ça, nanana, on... on enlève le cadre et tout, il n'y a plus les étoiles et tout, et on met le truc BMS et c'est parti de là. Et maintenant que vous allez, c'est bien parce que tu m'as fait la transition nickel sur la création de BMS et tout, ouais. lancé mi 2021, etc. Mmh. Donc vous avez notamment recruté des joueurs versus fighting, Raflo, le petit crack OG, etc. Wawa que as repris ouais. de la Monaco. Petite e -sport. précision, À la base, on crée BMS en voulant récupérer tous les mecs qui étaient, <rire> euh, qui s'étaient fait euh, dégager, enfin dégager, qui n'avaient pas pu prolonger. Oh, je voulais récupérer, voilà, là. je voulais récupérer tous les anciens joueurs de l'AS Monaco et qu'on fasse notre structure avec partir de, de ça. Voilà. Et, et donc du coup, en ayant récupéré une partie, etc. Là, maintenant, ça va faire quasi un an. On est en avril, ça fait dix mois que ça a été lancé. Ouais. Dix mois après, quel est le premier bilan que tu en fais Est-ce que tu es fier des titres et du projet On voit que ça commence à gagner sérieusement avec sûr, le Marlo, hein. la, dose de, la dose de sel, euh, là avec Wawa qui vient de gagner encore un titre euh, récemment. C'est quoi un peu les pistes d'évolution Qu'est-ce que vous voulez bah. faire C'est quoi les ambitions de BMSR actuelle à la, base, euh, à la base, on s'est dit, vu qu'on n'a pas des moyens, euh, on va être un peu comme l'Ajax Amsterdam, c'est-à-dire on va prendre des jeunes joueurs et dès qu'ils deviennent bons, on les fait partir. Mais au bout d'un moment... Vous revendez leur contrat. On les fait partir, on, on, les, on vend leur buyout et voilà, je sais pas, un buyout à 10 000 balles, allez, tu peux partir. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que es, on est très chambreur, on valent beaucoup. Le problème, c'est que si tu fais ça... As une... Parce que Raflo, quand il est arrivé, il était bon, mais il n'était pas aussi bon que maintenant. Aussi... Il est trop fort maintenant. Il était bon, mais il se faisait quand même casser la gueule de but. Tu dis euh, est-ce que j'ai envie d'à chaque fois de refaire un cycle où je me fais casser la gueule, je deviens bon, je me refais casser la gueule et pendant une période où les mecs vont dire ah t'es trop nul là hein. et puis des fois de temps en temps et c'est le même dans le foot le risque de ce genre de projet c'est que tu n'es sûr en temps, que derrière le gars perce le gars donc, donc, de de temps en temps, tu, tu peux choper un gars il va faire que tu vas être casser la trop gueule. nul c'est ça et derrière tu dis mais donc comme on dit la petite vient en mangeant et je me dis c'est mort hors de question que maintenant euh... après s'ils veulent partir et qu'il y a des offres ok mais ce business model-là, on va l'oublier, on va prendre des jeunes joueurs et essayer de les garder 3, 4, 5, le maximum de temps possible. Parce qu'il y a un truc que moi, de euh, mon expérience à l'AS Monaco, et même je le vois dans beaucoup de structures e-sport, c'est que euh, on est, les structures e-sport ne sont pas des clubs de foot. Tu vois. On n'a pas par exemple l'attache locale l'ancrage local. Quand tu as un Lyonnais, tu te lèves. Toi tu te lèves, tu peux supporter porter en automne. Ah. Tu es pour l'OLED. Oui. Tu es parisien, tu es pour le PG. Bon, je suis parisien, je suis pour l'OLED. Mais ça, c'est une histoire, ça vient vient mon père. Et bon, je veux dire, tu parles en général. Et voilà. En général, oui, c'est. En un vrai. local, l'e-sport, qu'est-ce qui fait que tu vas supporter une structure e-sport C'est les joueurs. C'est les gens qui incarnent la, la structure. Le problème, c'est que si. C'est la com, les influenceurs, C'est la avec, com, les influenceurs, tout ça. Le problème, c'est que si tu as une structure, tu des influenceurs tous les six mois, un an, tu les fais partir, à quel moment tu t'attaches Il faut du temps pour s'attacher. Donc. On s'est dit, on prend des joueurs et on les garde le plus longtemps possible. Même si le mec fait trois vues, on le garde avec nous. Parce que c'est important pour euh, les mecs qui nous suivent de savoir ce qu'un tel... Si demain, tu changes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas être saoulé. C'est ça quand même, par exemple, c'est pas pour être... Cri... Bon, je vais pas donner de nom. Mais la politique d'influenceur de certaines structures, je la trouve nulle. Parce que les mecs, entre guillemets, viennent prendre leur sous, ils font un tweet, mais dans six mois, ils peuvent être dans une autre structure, sûr. Tu vois, tu crées pas, tu crées pas un lien, tu crées pas une famille, un truc auquel tu t'attaches, une image auquel tu, okay, ils ont des images, des valeurs, mais tous les six mois ça change. Donc au final, et en fait il y a pas d'histoire à raconter. en fait a pas Tu racontes rien, c'est sans faire le suceur. Pourquoi C'est intéressant la, de parler de la termine intéresse les gens Pourquoi la... Parce que tu les as vus trimer. Les streamers de Camel, ils l'ont vu, ils dormaient, euh, je ne sais où, par terre. Ils faisaient des streams, ils l'ont vu galérer, il y a une histoire, la il y a un div deux, la ils divan. ont vu la div 2, il y a une histoire. Pourquoi Vitality a marché moi, moi je prends beaucoup exemple parce que moi je vous dis, les gens ne le savent pas, je suis fan de vidéo. vitality Néo, Vitality à ses débuts, c'est ce que j'aimais. On était dans un e-sport où les mecs étaient à lunettes, des petits et t'avais Néo qui valait, la... tu te rappelles de sur l'histoire de Suryon ouais. Néo, c'était. Il valait la cave de maintenant, Suryan du qui, ma... qui avait des millions d'euros. Voilà, tu vois, il valait. C'était ça, c'était le peuple. Néo, il était là. Bon, maintenant, maintenant, ils sont devenus big, donc ils sont beaucoup plus sérieux. Mais Néo, c'était incroyable. C'était le mec tranquille qui valait des mecs en calvitie, en LAN. Tu un truc, tu une histoire. Et puis maintenant, l'histoire, elle est là. Ils ont, eux, ils ont une histoire. Mais tu en as qui n'ont pas forcément d'histoire, qui prennent des influenceurs. Après, l'influenceur, je ne suis pas fan de ce truc-là. Donc moi, je me suis dit, on va essayer de prendre des joueurs. On va créer un truc. Même si le joueur pas, on lui propose un truc sur. Trois ans. En trois ans, tu, les méta peuvent changer. C'est-à-dire qu'un joueur qui est bon peut devenir très bon, après, il peut devenir moins bon forcément. Mais tu fais partie de l'histoire. On ne peut pas te faire partir comme ça juste parce que tu as mauvais résultat. Après, je sais que sur certains jeux, c'est plus compliqué. Par exemple, moi, je ne suis pas trop fan du. Enfin, malheureusement, c'est le marché qui veut ça. Mais un jeu comme League of Legends, moi, c'est un truc qui me ferait trop mal au cœur. Tous les six mois, tous les splits, tu changes de joueur. Ouais. Tu es en division 2, tu vas en division 1, ton split change. Et, surtout, et ça coûte, surtout, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais euh, ça me ferait chier de prendre un, un split, un, une équipe qui, qui s'est battue, ouais. qui a tout fait, qui est montée en division 1, qui mérite sa place. Mais comme ils ne sont pas bons, tu vires tout le roster. Ça, c'est des trucs qui… Et au final, à l'heure actuelle, avec 10 mois de lancement, tu retiens quoi un, peu, un, un premier bilan. La BMS, tout de suite, premier bilan. Le premier bilan, bah déjà on est très très fort, je suis très content parce que je pensais les résultats qu'on a, je pensais qu'on allait les avoir peut-être au bout d'un an, deux ans. On a eu beaucoup de mal quand même au départ, au lancement, parce si qu'on n'avait pas de sponsor, les gens ne nous connaissaient pas, c'était compliqué. Après le bilan, franchement, je trouve qu'on a bien bien glow up. Déjà en termes, de stats, en termes de stats, sur Twitter on commence à devenir bien, sur YouTube on commence à monter, on a eu des recrues de, gros, de renom, des, moi je trouve, voilà, par exemple toi et euh, Review, pour moi c'est des gens, tu vois, je préfère prendre des mecs comme ça, il a ses stats sur, Twitter, sur YouTube, pas forcément sur Twitter, mais je préfère prendre des mecs en cohérence avec ce que tu fais, qui ne vont peut-être pas t'apporter de la visibilité d'un streamer qui fait des choses... Mais qui vont être intéressants, qui vont intéresser ta commune. Il faut que tu restes dans l'identité de ce que tu fais. Et... Euh, après, au-delà de ça, on a les résultats, et euh, de plus en plus de gens nous supportent, et je suis très content, même si, je sais, euh, on n'a pas l'image d'un Vitality, ou du... parce que nous, on a une note comme à nous elle va très bien nous supporter par exemple nous regardons la télé. l'autre fois elle avait mis le... sur la chaîne elle avait mis euh... le truc de Julia là toute notre communauté était contente mais les autres communes, disaient, eh, mais c'est pas de l'e-sport mais on s'en fout on n'est pas là pour que les autres communes soient contentes. Mais sur, surtout, en plus, dans cette com-là, et ça, tu le sais, parce que c'est moi, je t'en avais parlé, mais ouais. dans les, les structures américaines qui font le meilleur de leur com-là, comme ça. 100, pas, 100 Thieves. Mais Allez on... taper la chaîne 100 mais Thieves sur YouTube après, ils euh... font des challenges de cuisine. Ouais. C'est ma ça. Et, et, et, mais c'est ce qu'on aime, nous, tu vois. Ils ne sur leur réseau, un truc comme ça, qui se reportent derrière sur leurs équipes e-sports et tout ça. En fait, c'est un tout, tu vois. C'est un tout, il faut. Mais ils ont une, entre un guillemets, une famille. Tu vois, t'as Shot et t'as tous les mecs qui gravitent autour. Tu vois, c'est pas des influenceurs que tu prends et qui restent un an. C'est des mecs qui sont là sur le long terme. Et c'est ça qu'on veut. Courage, créer. Valkyrae, et Exactement. Toi, tu te butes à leur vidéo. J'aime bien. Voilà. <rire> et ben, C'est voilà. ça, ça qu'on veut créer. <rire> Moi, et c'est pour ça que euh, je préfère prendre des petits streamers, les faire monter, parce que eux auront l'ADN tu veux prendre des mecs qui vont venir prendre leur chèque et se barrer, tu vois. Tu vois, par exemple, les, les mecs euh, comme Davos, il était sur un jeu un peu pourri. On s'est dit, vas-y toi Davos, on va, essayer de te faire, euh, on va essayer de te faire grimper, il commence à monter. J'ai mon petit protégé, même si c'est une tête de mule. C'est Nata, on va essayer de le faire monter. Il y a d'autres mecs, il y a d'autres mecs qui, qui nous suivent, les mecs comme Sadio. Ils ne sont pas encore big, mais moi je préfère faire monter des mecs qui sont comme nous. Euh, qui parlent comme nous, qui mangent comme nous, qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont l'ADN de ce qu'on fait que de prendre des randoms et puis leur donner un chèque et puis les mecs dès qu'ils sont pas contents vont se barrer. Et puis ah ça va te faire un tweet longueur, ah oui c'était trop bien. Mais il y a côté noble à ce que tu dis tu vois. tu vois. Après faut réussir à le faire, c'est un parti pris, mais il oui, y a un côté noble. Ça, ouais mais le jour où, si jamais tu réussis ton plan, t'es le roi du pétrole. T'es un truc solide. Alors que prends un truc, un influenceur qui vient, qui prend son chèque, c'est... je suis pas fan. Et au final, tu penses quoi un peu du climat e-sport et des autres structures FR et comment ça a évolué ces derniers temps Genre à l'heure actuelle, on va dire qu'avec la LFL, tu vois, tout ça machin, beaucoup de structures sont revenues au premier plan, ça a bien Qui big. Enfin, euh, beaucoup de structures, je veux dire, l'e-sport FR. Ah ouais, combat, ouais, ouais. League of Legends est devenu big. Ouais. Même sur CSGO, ça a augmenté. Sur Rocket League, ça a augmenté. En fait, ça a suivi un peu la, la montée ouais, ouais, de Twitch ouais. et tout. Et donc, du coup, on voit de plus en plus de structures, des levées de fonds, des moyens, des tentatives, de la com. Tu penses quoi un peu de ce climat et des autres structures <rire> Bah. Euh... Attends, je veux bien trouver mes mots pour pas écorcher des gens, mais... en français Ouais, bon, je vais parler français. En vrai, actuellement, dans l'eSport, t'as, on va dire, l'eSport FR, t'as quelques structures qui arrivent à créer une histoire, un truc, Solari, que j'aime beaucoup, moi je suis beaucoup Solari, parce qu'il y a une histoire, même s'ils ont perdu chap, ils, recréent, ils sont un peu dans ce qu'on fait, tu vois. Ils prennent des nouveaux streamers, pas forcément des grosses têtes d'affiches, mais des mecs qui sont en cohérence avec leur projet. Ça, j'aime bien. T'as la CACORP qui, euh, bah, la puissance de la chaîne de Tiamel, les a mis trop bien. Il y a, y a un lore, il y a la DIV2. Ils ont pris euh, le petit euh, le petit waouh. Wow. Ouais. Pour moi, ça, c'est trop intelligent. Tu prends un mec qui est fan de ton équipe de base et tu l'incorpores dans, ton, dans, ton, dans ta création. C'est ce qu'il faut faire. Faut, pas prendre, faut arrêter, pour moi, c'est mon avis, de prendre des mecs de, qui viennent de nulle part, juste parce qu'ils ont des stats, sous prétexte, ils ont tu veux les... Ah, faut il faut qu'il y ait une cohérence. Ouais. Faut qu il faut qu'il y ait une cohérence. Là, il y a une cohérence. Solari, il y a une cohérence. Vitality, euh, c'est un peu le mauvais élève. Néo, je, je, je kiffe Vitality. Mais pour moi, c'est un peu le mauvais élève. Dans le sens où... Après, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne. Mais pour moi, quand tu avais un mec comme Gotaga, Tabrox. Brox. ta Brox, tu dois tout faire. Moi, j'aurais ciré leur pompe. Pour les garder parce que c'est l'image du. Et tu perds quand même l'image de ta structure, c'est un peu compliqué. Tu penses, tu penses à l'heure Vitality, ça s'est un peu perdu en, dans ce qu'ils proposent dans la procédure bah, en fait, et tout en fait, le problème, c'est que c'est pas. En fait, on l'aurait pas remarqué si la CACORPE était là. Quand la soit... CACORPE est arrivée, on a remarqué, entre guillemets, il y a plein de trucs qui ont été soulignés. Par exemple, le fait qu'ils comme en anglais. Ça dérangeait personne avant. Personne n'en parlait. Mais la a fait les choses, a... c'est mis le public français qu'ils avaient un peu peut-être perdu. Et ça a relevé pas mal de trucs. Mais je pense que Vitality, vu l'aura qu'ils ont, le palmarès qu'ils ont, il va suffire d'avoir, bon après c'est un peu compliqué en, en LEC, l'EFL, tout ça, mais il va suffire d'avoir quelques bons résultats pour revenir, ils sont déjà sur le devant de la scène, on s'entend, mais euh, reprendre euh, du terrain sur les autres. Ouais, de la stature. Voilà, de la stature, c'est un très bon exemple. Après, moi, par rapport au, au business model de sports, je pense qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais euh, il y a, la partie influence est ultra importante. Elle est ultra importante. Tu, tu, tu peux même parfois avoir un nom et ça ne suffit pas. Regarde, je te donne un exemple. Garrett Bale, il a sa structure e-sport. Tout le monde s'en fout. David Beckham, il a une structure e-sport. a e sport tout le monde s'en fout. Parce qu'il n'est pas vraiment dans le truc. Tu vois Alors que ces structures-là que je t'ai citées, Vitality, Solari, il y a des gens qui les incarnent t'as pas Kamel, t'as Bibi, t'as tous ces mecs, Vitality, t'as Neo, t'as des joueurs emblématiques soit depuis plusieurs saisons, t'as ouais. des mecs comme Ziwo, Solari, ils ont perdu Shab, ils ont perdu Gibbs, ils ont perdu euh, du monde. Kingstar, mais ils sont toujours là, ils ont les Narcus, ils ont les Hermes, ils ont les Wax, tu vois ça marche toujours, forcément tu perds un peu au niveau de stats, mais t'as une histoire, t'as un noyau dur, et le problème c'est sont les autres structures de sans euh, les offenser, au lieu de d'essayer de de toujours essayer d'avoir on a eu un sponsor on a, il faut essayer de travailler sur ce côté-là, la fin de base. C'est ce que j'allais dire, j'allais dire à côté de ça, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres structures, tu vois, t'as as, as des LDLC, t'as des GEO, t'as des Easy Dream, t'as des Oplon, t'as des... Et tu sais, c'est des structures qui... Là où je me mets un peu à leur place, ouais. c'est vrai que même si elles ne font peut-être pas tout parfaitement, il y a aussi y a une question de moyens, et au-delà du... des moyens, on sait que forcément que ça, mais il y a aussi une question de... Bah, t'as un gâteau, et puis le gâteau est quand même déjà bien graillé. Ouais, c'est difficile aussi de survivre au milieu de tout ça, non Qu'est-ce que t'en penses Bah... Nous on a quand même une fan base, ouais. on est arrivé bien après eux, ça veut dire eux, ils n'ont pas, pas su euh, se servir correctement du gâteau, tu vois, donc euh, au bout d'un moment les fans faut aller les chercher, les fans faut aller les chercher, faut faire des trucs, ouais. ils ont des moyens, ils ont, euh, je te dis n'importe quoi, le budget de toutes les équipes de DIV2 et LFL, euh, sur je sais pas, sur deux mois c'est peut-être notre budget annuel, au ouais, bout d'un moment, faut, sans, sans, sans vouloir, sans vouloir se, nous jeter des fleurs, faut, faut, faut bosser le truc quoi, c'est pas que, faut créer un truc, faut en, créer une en histoire. En gros tu penses que ça manque de ça ben bien sûr, c'est vrai que en, bah, en, du... en réfléchissant, hey, hey, hey. bon, je vais pas donner de nom, on va dire le bottom tier des Tu as déjà vu des mecs dans la rue avec leur maillot ou à des events ou à des LAN en dehors des membres, par exemple. J'ai jamais vu, euh, c'est sans taille ou quoi, mais c'est vrai que j'ai jamais vu genre, dehors des mecs avec un maillot au plomb, euh, Gamers Origin. Si moi j'ai un maillot au plomb, es c'est dur. dur, mais ouais, un hein, Gamers Origin. Quand je dis ça, je cherche même pas à étayer, c'est ouais. vrai que de moi-même, j'ai jamais tu, vraiment tu vu. vu. Tu vois, pour moi, ce truc là a pas été suffisamment travaillé et pour moi, c'est le truc qui va faire la bascule très prochainement, entre les grosses structures et les petites. Tu vois, c'est au-delà des résultats. Regarde, euh, pendant, pendant le temps, avait pas de, ils avaient des bons résultats, mais ils n'avaient pas des résultats ouais. exceptionnels. Ouais. Mais le... La partie influence a suffi largement pour valoriser la marque qui est Android. Moi, tu vois, un des trucs qui, qui je trouve manque, et ça c'est un truc qu'on voit dans, dans des disciplines, mais peut-être un peu moins ici en France, euh, tu sais, sur LOL ou sur d'autres, ouais. c'est que je trouve que ça, sur les équipes mi-tiers, loutier, -tier, parce qu'il ne peut pas y avoir que des grosses en fait. Déjà, il faut ah, partir du euh, principe que, que sur 10 équipes, ouais. il ne peut pas y avoir que des bigs. Tu ne peux ça. pas avoir 10 grosses ça, équipes ça, avant que ce soit une super Mais je big, sais ce quoi. que tu vas dire et je suis d'accord avec toi. Et je trouve... Que ça manque d'histoire et de rivalité à raconter ouais. en dehors des 2-3 premiers. C'est ça. Donc, oui, t'as les classicos, les trucs, euh, sur la récacorde, machin, vite à Bon, vas-y, ok. Ouais. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a personne qui est là. Ouah, wow", un, un Eliandra que... Mirage contre euh, en fait... euh, Géo, tu vois. Genre, ou un LDLC contre. Ça, ça manque de piment, ouais. d'histoire, d'un le... peu de. Tu sais, un truc qui, qui, qui, qui te crée de l'intérêt, qui te raconte mmh. quelque chose, et, quoi, et, tu vois. Et au-delà de ça, je pense souvent, le problème de ces trucs-là, c'est que. Oui, c'est cool. Il faut profiter un peu de l'aura que les, ceux qui ont l'audience t'amènent. Mais parfois, je trouve que certaines structures veulent trop manger sur le buzz de ceux qui ont déjà du buzz. Pas comme ça que c'est pas comme ça que tu attires des gens vers toi. C'est en créant ta propre histoire, en créant tes propres trucs que là, les gens vont dire « Ah ouais, j'aime bien ce qu'ils font. » Si à chaque fois que le premier, le deuxième fait un truc et tu tweets dessus, tu fais tes blagues, mais tu es juste un faire-valoir. Ouais. Si tu essayes de créer ton truc, de tone, de faire… Là, tu peux… Là, tu peux commencer à euh, créer quelque chose. Eh ben écoute, bien, écoute. J'aime bien ce que... Je que... sais pas si le chat a... Ça plus, euh... Non, non, mais s'ils sont d'accord avec moi ou pas. Non, mais gros. Il y après en a reste, beaucoup aura... qui sont d'accord, ils discutent et ouais. tout, c'est tranquille. Okay. Dernière petite question, et après, euh, je vais devoir m'envoler pour Popcorn. Ça, ça fait déjà une heure et demie, on est ouais, là. Est incroyable. Ça, fait, ça fait très plaisir. Euh, on te vanne souvent sur l'âge de faire J'ai quitté l'émission là. <rire> mais toi, tu as connu un peu Internet en long, en large, en travers, et tu as connu la débrouille, tout ça, machin. Là, on est en 2022. Quel oeil que tu poses un peu sur l'évolution de celui-ci Notamment des réseaux, de comment ça fonctionne, tout ça. Maintenant que tu en vis et que tu es dedans depuis de nombreuses années Alors, pour moi, déjà, Internet, c'est un peu. Euh, on est en permanence dans une expérience témoin, tu vois. Parce qu'à chaque fois, il y a de nouveaux comportements qu'on n'avait jamais vus. Il y a de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, qui créent des nouveaux comportements, des nouvelles. Euh, tendances. Des nouvelles traînes, des nouvelles tendances. J'ai voulu faire l'anglais, excusez-moi, trop relou, trop relou. <rire> des nouveaux trucs. Et on a. Malheureusement, on pense avoir du recul, mais à chaque fois, tu as de nouveaux trucs. Tu as des nouveaux. Par exemple, je te donne te un exemple. Tu as le petit. Euh, on est, malheureusement plus on avance plus on est dans une course au buzz mm. à l'époque je dis pas que c'est mal mais à l'époque c'était un peu les, les créateurs de contenu c'est les mecs avec un peu d'influence qui essayaient d'avoir leur buzz maintenant n'importe qui veut du buzz je dis pas que c'est quelque chose de mal mais souvent tu as le truc où les gens ça veulent, peut être justement on va y venir les gens parfois sont prêts à tout pour avoir ce buzz parce que maintenant c'est à la portée de tout le monde d'avoir du buzz avant, fallait dans les années 80, il fallait être une star, fallait passer à la télé. Puis dans les années 2000, il fallait avoir un skyblog avec un peu de chance, ça a marché pour toi. 2000, après, t'avais Facebook, t'avais tout ça. Un... Maintenant, c'est un peu à la portée de tout le monde. Et le danger, c'est euh, les jeunes, enfin sans vouloir faire le vieux con, ont de moins en moins de limites. Tu vois, sous, pré sous, sous prétexte que t'as la liberté d'expression, je te parle du petit, du petit con là qui euh, qui dans les églises, qui mmh. brûle des, des, des livres saints, des trucs comme ça. Ça donne ce genre de comportement, tu vois. Et Malheureusement, euh, je pense que, comme je le disais, on va tomber sur une sacrée génération. Euh, les prochaines générations, il va y avoir de sacrés, sacrés problèmes parce que tu as de moins en moins de limites et souvent les mecs, on leur dit oui, mais euh, oui, mais la liberté d'expression, tu as le droit de faire ci, t'as le droit de faire ça et voilà. Je sais pas, comment... pas comment vraiment verbaliser le truc, tu mais je le vois, que... vois d'un oeil très négatif. Euh, alors que c'est paradoxal parce que moi, je vis des réseaux sociaux, ah ouais. mais je trouve qu'il y a de moins, il y a de plus en plus de comportements bizarre, excessif, et de moins en moins de régulation. Je ne dis pas qu'il faut lever l'anonymat, parce que ça n'a aucun sens, tu peux euh, avoir ta pépé hein, oui. et ton truc insulté. Avant, moi, j'étais pour l'anonymat, mais en fait, ça ne sert à rien. Mais il y a de moins en moins de... C'est de moins en moins régulé, voilà. Et même, je dirais, tu vois, genre... Euh, C'est vrai que par rapport au tu... Genre, je fais parce que j'ai le droit de faire, même si ça même, va... Exactement, tu as tous ces trucs ça que tu veux de, dire plus, de plus en plus. Mais il n'y a pas que du négatif. Il y a du positif. Bien sûr. Pour moi, on a la a preuve qu'avec les réseaux sociaux, on peut s'en sortir. Mm. Je ne dis pas qu'on va avoir 30 000 balles sur son compte comme Zach Nani, <rire> mais tu peux créer des choses. Tu peux... On n'a pas que 30 000 balles. Hein. En plus. <rire> Et tu peux créer y a des choses intéressantes. Tu peux, tu peux, euh... Regarde, il y, y a Radio Street, il y a des associations ouais. qui nous ont témoigné des trucs, qu'on a pu relayer. Il y a une association qui fait des dons au Sénégal. Il y a... Pas que du négatif, il n'y a pas que du négatif, mais pour moi, les réseaux sociaux restent quand même dangereux. Et j'ai l'impression que les parents sont de plus en plus largués alors qu'on a tous des smartphones. Et voilà. Ça s'entend, ça s'entend, ça s'entend. Ah c'est vrai ça, moi encore t'as l'air pour venir ici on prend le métro tu vois et c'est vrai que je vois des groupes de gamines tu vois genre 12-13 ans qui sont sortis de collège à 17h tu, ouais, vois. tu vois Elles ouais. sont la full smartphone ça, tu vois machin tu vois, Ou pas, il y oui déjà les petits qui font des tiktok devant mais... <rire> non mais c'est terrible as, tu vois t'as 27 ans tu te sens déjà, déjà largué tu vois T'imagines leur daron qu'ont 40 ans ils comprennent pas C'est que ça j'en parle des fois ici mais c'est vrai qu'avec les avec tiktok et les tiktokers c'est la première fois que je fais le même métier que des gens c'est-à-dire ouais. créer du contenu Mais et je comprends, comprends pas après voilà. tiktok c'est... C'est vrai euh... que non je comprends pas 27 ans, t'es jeune, alors et imagine je pas suis leurs suis parents, comment ils peuvent, euh, mais moi ce que je dis à chaque fois, mais moi je leur dis je suis finito. Moi. moi le seul truc qui m'inquiète euh, sur ça à titre, vite euh, fait, personnel, tu vois, euh, Paris, bah, vraiment ça fait vraiment vieux con, mais bon c'est pas grave, on en discute et on est entre nous, et s'il y a des contre-arguments, il n'y a pas de si moi c'est le côté euh, donc néfaste dont tu parles, ouais. là, de, la, de la course au buzz, du besoin de reconnaissance, euh, mmh. de la comparaison constante, ça de la danger, comparaison mais... constante, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Moi, euh, tu vois à l'époque, ouais. Pas moi, mais à l'époque, on avait moins de réseaux, etc. En tout cas, qu'on ouais. a vécu les débuts, tu avais moins cette comparaison constante à autrui, ce rapport à autrui. Mmh. Et aussi, euh, et vis-à-vis -vis de ça, c'est aussi avec les gamins qui ont accès à tous ces genres de choses très vite, bah c'est euh, la... Oui, tu... mais le les jeunes de deviennent des adultes beaucoup le, plus vite. Le temps de plus. concentration, tu vois, ouais. ça, ça, ça, je le ressens quand je fais des émissions, quand je vois des gens. Les gens sont tellement floudés de toutes les informations, ouais. de tous les trucs, que leur temps de concentration bah, s'érode avec le temps. Exactement, et les mecs sont ouais. plus capables de soit lire un livre, Puis soit de rester concentré hyper longtemps, soit regarder un film sans un moment scroller. Mais même on, critique, arrivé, mais, ça, on ouais. critique, mais je crois même nous, on est quelque part touchés par ça. T'es euh, un peu... Euh... Ah, t'es un peu fin de ne pas fin de notification, mais t'es tout le temps à l'affût de la notif du mmh. truc du machin tu vois par exemple tu checks ton téléphone tout à l'heure <rire> non mais voilà on est on est dans ce truc là et après on critique quelque chose nous aussi on est dedans tu vois on est très souvent ah, là, total. Est... ou très fait, des trucs mais je pense que là cette génération il y a beaucoup de très il y a peu de régulation il y a peu de parce que oui vous faites ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez mais il y a peu de régulation et peu de pas de sanctions mais j'ai pas le terme exact mais bah bref, peu de régulation en fait. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, on s'est compris. On, on est tous des vieux qu'on le chat bah oui c'est bon. Ouais, on devient vieux très vite. Hein. Je, je pense avoir des troubles de concentration à cause de ça. Et les gars franchement bah, ce truc là vous vous rendez pas par compte, c'est terrible. C'est terrible. J'ai expérimenté moi-même, de j'ai eu ce problème ouais c'est terrible. Et bon bah, en tout cas on arrive un peu à la fin mon Joël. Ouais on arrive vers la fin et... On a... Là, là c'est bien complet, là c'est bien complet c'était l'update. un peu l'art qu'il a été ça Ouais c'est lourd tour, là. là. Tu vois t'avais le, le jeu principal sur euh, le stream, là t'as le DLC. T'as le 1 et peut-être la prochaine fois si. Euh... Dans 2-3 ans, dans les autres ans, euh... ouais, putain, dans 2-3 ans, putain, fichier. Là, Ça fait super as plaisir. T'as quel âge 30 ans J'aurais ah, 29-30, T'auras 30 ans. Euh, à de 27-30, t'auras 30 ans. 29-30. Moi, j'aurais 35. Putain, ce sera vraiment la discussion de vieux cons, quoi. Oh putain. putain. La, la, la, la troisième sera dans un PMU. Ah, hein. oh, ça c'est un très <rire> doux. J'aurais peut-être un gosse ici. Qui... Ça sera avec Bradley avec. avec euh, Wesley et Jackson. Avec Bradley mmh. avec, euh, avec Youssef. Non, <rire> <Maurice>. ouais. <rire> Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce 25 e épisode de olive vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires YouTube vous sont réglés. Like c'est votre partie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, sans doute en de direct de Berlin avec Niski cette fois-ci. Donc, soit on le préenregistre, on fera un peu de montage et on vous le diffusera. Soit ce sera en direct, on verra, je vous je tiendrai au courant dans tous les cas, dans deux semaines Alpha AlphaCast, trois semaines It's the Road et ensuite vous connaissez la suite, si vous avez des noms que vous avez envie de voir, vous pouvez me le dire dans les commentaires et on vous retrouvera, pour ma part, bah, dans 30 minutes je serai sur Popcorn, merci une fois encore à Joël d'avoir pris le temps de venir, ça m'a fait super plaisir et on vous souhaite une bonne fin de soirée à la semaine prochaine, ciao ciao